Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Rolib, 16 ou 17e épisode de la saison. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une émission que vous étiez très nombreux à attendre. Je vous vois dans le chat, hein, les amis, je vous vois. On est en live. Hein, voilà, si jamais j'ai la tablette ici, il y a pas mal de trucs très cool. Je me permets euh, de m'excuser, entre guillemets, mais pas réellement en fait, parce que j'ai dû annuler l'émission de la semaine dernière. Il me semble que c'était la semaine dernière, mais en tout cas avec SDM, tout simplement parce que ce dernier devait rentrer de Martinique et qu'il n'a pas pu être là à temps. Vous connaissez, euh, dans la mesure où son vol, été fait annuler. Alors donc en fait il était la veille, le lundi en Martinique, vol annulé, résultat mardi peut pas être là. Mais c'est pas grave, parce que du coup il viendra la semaine prochaine. Donc en fait ça change juste un truc d'une semaine, c'est lourd. Donc la semaine prochaine j'ai le frérot SDM, donc pour la première de Zachary Boost Capé, si vous avez raté c'est franchement allez la voir, elle est cool. Et à la semaine d'après, le 15, ça y est, hein, je l'ai motivé, vous l'aviez demandé sur Twitter, mais je recevrai le frérot Carnage, hein, le frérot Carnage, le, le régisseur de vos émissions favorites, il viendra nous raconter un petit peu son métier et sa vie, ça sera énervé après là. Je suis en train de terminer un petit peu mes invités. Le seul petit OMG League que je peux me permettre de vous lâcher. Mais tu sais quoi, je le dis parce que ça me fait vraiment plaisir. Le 15 mars, j'aurai le JDG. Donc j'aurai Fred, joueur du grenier, une légende de l'internet français qui passera ici mi-mars. Donc normalement, ce sera le 15 mars. Ce sera très très cool également. Voilà pour l'avenir. En attendant, j'essaye je vous... voilà, de travailler le calendrier. vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. Vous avez vos petits leaks, on est cool. Mais aujourd'hui est une émission qui me permet de commencer correctement le mois. Le retour d'une personne qui était déjà venue il y a trois ans et demi, quelqu'un que j'avais pas vu depuis quelques temps. Si, je l'avais vu au Five d'amine mais sinon c'était un peu perdu de vue, ça fait plaisir de le revoir. Aujourd'hui, j'ai le frérot Kamel, comment vas-tu mon gars Salut, ça va Zach Tranquille Ça va gros, ça va, tranquille Calme-moi. Calme, hein. <rire> je suis content. Attends, je au setup et tout. <rire> ça va le chat ou quoi euh, ouais, Franchement, ils vont bien. Hein. T'as déjà fait Bob Lennon ou pas Bob Lennon, oui. Ah ouais, je l'avais fait, fait, il était venu en 2019 et tout. Trop une légende Bob Lennon. Ouais, c'était le roi, franchement, <rire> ça avait donné une bête d'émission et tout Ah ouais, il, a, il aime trop parler, il a trop de trucs à dire et à chaque fois, il est débarrassé. Vraiment, ouais. il m'avait donné à manger de fou et tout, c'était <rire> plaisant. Mais du coup, tu vois, il y a Bob Lennon, JDG. Tu as un petit ouais, peu dès les... que t'as dit JDG, ça a connecté Bob Lennon dans mon crâne. Ça va au calme <rire> Ouais, ça va tranquille, tranquille, ouais. ça va au calme. Ils t'ont sous-coté dans le chat, là. Ils ont dit, ouais, oh, le réveil, il a dû être dur, un truc comme ça. Bah, hein. Ils ont dit 6h de l'après, mais non, les amis, réveil à 6h du matin. Deux, trois rendez-vous, petit passage au loco et derrière, on, on fait l'émission. Avant d'aller se, se torturer l'esprit sur la faille de League Déjà, merci gros d'avoir accepté de venir. Franchement, ça m'a fait plaisir, frérot. Vraiment, trois ans et demi après, comme ça, tu vois, une petite émission cool. Déjà, on avait fait un truc cool il y a trois ans et demi, et depuis trois ans et demi, c'est s'est passé. Euh... Oh, il y en a eu des choses. Hein. Donc, je <rire> me suis dit, tu vois, que ce serait cool de, de, de, de t'avoir à nouveau pour qu'on puisse en discuter, etc. Énervé. Euh, déjà, je vais commencer classique, tu vois, tranquille et tout. Ça va en ce moment Tout roule Tout va bien Ouais, ça va. Hein. Tout, tout va bien, sauf que. Je joue à LOL, donc je Il y a toujours un peu de... Tu vois, ça. la fameuse vidéo j'ai même mon chien, dit tout va bien, voilà. T'es rentré dedans, ça y est Ouais, en ce moment, je me suis donné un objectif, là, Je suis, je suis le joueur finito qui essaye de juste remonter Master, et après, j'arrête. Et là, je suis dans mon aventure. Dans mon aventure, c'est dur. T'es D4 là, c'est ça J'étais D1 il y a trois jours. Je suis D4. C'est, tu vois, c'est <rire> dur là. Ça fait mal. Mais c'est pas grave. J'ai encore confiance en moi. Je vois. Énervé. Alors quand je reçois euh, des personnes, en général, on aime bien. Enfin, euh, quand je re-reçois des personnes, euh, je les remets un petit peu sur la piste de où on était là, où on s'était arrêté la dernière fois. Donc avant, je vais juste demander comme ça au cas où il y en avait pas euh, qui enfin, il y en a qui n'avaient pas vu la première mission. Je te demande en rapide qui es-tu, d'où viens-tu, a été ton parcours scolaire. Ensuite, on se passe directement a été 2018 à maintenant voilà donc okay. qui es tu d'où viens tu et quel était ton parcours scolaire alors euh, je m'appelle Kamel Kebir, euh, je suis un streamer euh, on m'appelle Kameto sur internet <rire> euh, Attends, d'où viens tu je viens de Corbeil esson je suis né à Corbeil esson je fais toute mon enfance là-bas après je suis parti à Ashford et euh, je suis revenu à Paris euh, voilà pour streamer etc à quel âge là j'ai 26 ans j'ai hésité quand même <rire> très, très... je le sais parce que tu es... on est de la même année donc <rire> <rire> J'étais en mode « Attends, est-ce que j'ai passé les 27 ou pas encore ?» Non, 26. J'ai commencé à me faire vieux, je suis pas de barbe. Euh, et c'était quoi déjà la dernière question Mon parcours scolaire. Mon parcours scolaire. Alors, j'ai fait… J'ai jamais redoublé. J'ai eu mon bac ES. Et après… Euh... <rire> Le reste à partir de la j'ai fait des L1, euh, et c'est tout. Fait... Genre à, à, à l'école, t'as jamais redoublé, mais t'étais comment comme élève Genre t'étais quelqu'un, que tu t'en sortais genre euh, tranquille, avec un petit peu de facilité et tout ça Ou alors quand même, tu révisais un peu, tu travaillais un peu Non, non, justement, moi j'avais une bonne mémoire, et c'est ça qui me baisait. Parce que vu que j'avais une bonne mémoire, j'apprenais euh, jamais rien chez moi. D'accord. Du coup, je retenais juste ce que je retenais à l'école, et je me servais de ça. J'étais le genre d'élève où ils te disent t'as des capacités, tu connais la phrase classique. T'as des capacités, oui, il peut aller loin celui-là, euh, voilà. Donc d'un côté, en fait, ça te, ça te servait parce que t'avais pas besoin de te faire violence pour retenir les trucs. Ouais. Mais de l'autre, t'allais pas justement te faire violence pour apprendre. Ah ouais, c'est ça, moi j'étais le roi des flemmards sur ça. Donc l'école, j'ai jamais trop aimé ça, donc euh, apprendre des choses et tout. Je préférais jouer aux jeux vidéo ou passer ma vie sur Internet. Genre dans les L1 que t'as tenté, les trucs, il y, y a quelque chose qui t'avait peut-être un peu plus Ou t'as fait vraiment que des machins où tu y allais et tu disais... Ouais, c'était. Non, pas en premier L1... J'ai fait euh, AES je crois, un truc comme ça, c'était la suite de, de ES, euh, c'était à la fac d'Evry. Euh, Vas-y, j'avais. Eh, c'était trop nul. <rire> c'était quoi, administratif euh, Ouais, c'était ça. Ça. trop nul, la fac était gaze. En plus j'avais trop le seum, parce que moi j'avais traîné le bac ES, alors que j'aurais pu faire un bac STMG ou quoi, et, et c'est pas j'entends dans ma classe, tout le monde a le bac pro, bac STMG, ça veut dire que j'avais trop les nerfs. Dès <rire> là moi je trahière de ma vie, j'ai fait un bac ES, plus sa mère. Et du coup euh, après j'ai retenté un truc, et là c'était de la frappe, c'était LLCER, c'était euh, genre langue, commerce international, un truc comme ça à peu près, et mes cours ils étaient en anglais. D'accord. Et du coup je kiffais parce que j'étais bon en anglais grâce aux jeux vidéo, je regardais les séries et tout en anglais, et je kiffais ça, et euh, ben, le truc c'est que c'était loin de chez moi, et c'est la fac, la fac y a trop de liberté, ouais. moi je suis un mec si tu veux que... Pas besoin de le cadrer. C'est ça, soit j'ai besoin de trucs pour moi-même, soit... Euh... J'ai besoin d'être cadré, tu vois, si je fais quelque chose de scolaire, faut que je sois cadré, et la fac c'était... <rire> c'était chaud, c'était trop de voilà, liberté voilà, Solo queue, solo queue, c'était à mon époque où j'étais fort à LOL en plus, donc euh, j'avais deux, deux choix de carrière, j'ai choisi LOL. T'as gardé un petit peu d'anglais encore à l'heure actuelle ou... Ah non, je parle bien anglais moi. Ça va Ouais, ouais, okay. vraiment... Euh... Si tu veux on peut la faire en anglais <rire> C'est mieux que non mais Non non ça va en vrai je, je suis bon en anglais Ok énervé parce que tu sais moi j'en connais des Je suis bon en anglais Non en non, non non à chaque fois on me dit ça, à chaque fois je prouve Ok. Bon, tu bah, peux demander au chat, ils savent déjà Ouais c'est ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit il est bilingue prank Non <rire> non j'ai bon ac... pas un bon accent pardon J'ai un accent de merde mais je sais parler Genre tu me mets au euh, States je parle normal euh... Moi, je parie que t'as appris en partie, genre, de la même manière que même moi, tu vois, ça m'a aidé. Genre, je lisais des forums, des Reddit, des Reddit, Reddit League of Legends, des trucs à ça. Et à force, tu vois, de lire des phrases en anglais, t'en comprends le. Tu sais, des fois, il y a un mot que tu comprends pas au milieu, mais tu comprends le sens. Donc, du coup, ça t'aide à comprendre le mot, tu vois. Bah, c'est à force d'en bouffer tout le temps hein, sur Internet. Euh, même les séries, je regarde en VO tout le temps depuis la nuit des temps, euh, avec les sous-titres au début. Et après, des fois, des fois, je me faisais des délires où j'enlevais les sous-titres. Et ça passait crème, mais au bout d'un moment, c'est passé normal. Genre, j'ai pas fait de. C'est l'école, plus ça, ouais, normalement sûr. ça suffit. Plus j'ai joué avec des Anglais, j'ai fait des teams avec des Anglais sur LOL. Donc tu dois t'adapter et tout un peu. Tu ouais, vois, classique. Donc, euh... Et après, au bout d'un moment, ça coule. Énervé, ça fait plaisir. Voilà pour l'introduction, les amis. Si vous voulez le reste de comment il s'est mis au stream, à League of Legends, etc. Vous... Il y a déjà un premier épisode de en Libre Kamel où là, on le fait vraiment, tu vois, vous voyez, dans le, dans le, dans le détail. Donc maintenant, on va reprendre donc, de là où on était la dernière fois, c'est-à-dire été 2018 à maintenant. C'est trois ans et demi dernier. Je tiens à vous donner un petit détail. Euh, habituellement, pour en Libre, j'ai deux, trois fiches avec des questions dessus. Ouais, j'ai suis... <rire> vu les fiches, les gars. Je me suis dit, ouais, je j'ai fait tout ça dans ma vie c'est même pas Les dans un demi J'en ai 7 aujourd'hui. Donc autant vous dire que c'est une émission qui va être bien pleine, bien chargée. Mais on va commencer chronologiquement tranquillement. Il y a de tout dedans. Donc on va parler de Kamel, donc de ce qu'il a fait depuis ces trois ans, enfin ces 3 dernières années et demie. On va parler de la Carmine. On va parler des résultats. On va parler des ultras. On va parler de son avis sur des sujets d'actu, tout ça machin. Ça va être top. Franchement, c'est une émission. Je suis vraiment content de la manière dont je l'ai préparée. et Je pense que vous allez aussi kiffer. Je vais commencer donc gentiment. Je te reçois en été 2018. À l'époque, c'était un peu particulier parce que ça faisait un an que tu avais quitté Eclipsia pour te lancer en solo. Tu étais à l'époque dans plein de délires, tu faisais du League of Legends classique, du GTRP, Alexandre Kim, pour ceux voilà. qui te suivaient aussi à l'époque. Et c'est ça, la légende d'Alexandre <rire> Kim. Il y a eu la première édition de la Bro House, tout ça, et même les petits problèmes avec Côté et tout ça, machin. Là, comme ça, qu'est-ce que tu retiens de cette époque qui constitue en réalité tes premiers vraiment en solo euh, bah En vrai, c'était la construction, tu vois. La construction du mois d'aujourd'hui, putain, c'est trop stylé comme phrase. <rire> non, non, mais en vrai, c'est vrai parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de merde, il y avait pas mal de... de... À l'époque, c'était mon époque de dodger aussi, ça veut dire que je, je faisais que de ne pas aller en stream, on dirait que je vais aller en cours. Mais je ne lançais pas mes streams, je disais « ouais, ce soir, euh, je me suis fait écraser par un bus, j'ai mal aux pieds, n'importe quoi, juste pour pas stream. » Et euh, du coup, j'ai appris plein de choses parce que je me suis cassé la gueule plein de fois à l'époque. Ouais. Et donc, euh, bah, j'ai appris plein de choses et... Aujourd'hui, ça me permet de moins me casser la gueule, tu vois. Et c'était purement par flemme, genre à l'époque. Non, ou... en vrai, en vrai, c'était pas par flemme. Les gens ils disaient ça que c'était par flemme, mais c'est juste que en fait, toute ma vie, j'ai toujours été dans le stream ou bien j'ai toujours été dans ma chambre, un truc comme ça. Donc là, je découvrais un peu la vie, je sortais voir des potes, euh, j'allais à des soirées, etc. Donc, tu vois, je commençais à prendre quoi ça. J'étais en mode ah ouais, c'est la frappe en fait, la vie dehors. Et du coup, bah, je découvrais ça et les gens ils prenaient ça pour de la flemme, etc. C'est juste que moi, je voulais juste. Euh... Découvrir ça, c'est tout, tu vois. Même peut-être vivre, entre guillemets. Ouais, c'est ça, vois. vivre, tout court. Mais après, pour moi, vivre, c'était autre chose. Donc euh... <rire> là, je découvrais une autre, un autre aspect, tu vois. Donc j'étais comme un ouf. Donc vu, du coup, vu que tu vois, tu étais un peu sorti d'Eclipse, où tu avais tes horaires de stream, un salaire fixe, tout ça, machin. Là, tu passes à full solo, donc du coup, toi-même pour tes projets. Mais comme tu parlais de ça avec la fac, genre, il n'y avait rien qui te cadrait ou quoi. Tu penses t'avais même toi aussi un peu du mal, du coup, à essayer d'être droit, carré non, parce que tu sais, tu travailles pour ton, entre guillemets, donc tu t'es obligé d'être euh, un minimum carré. Mais après, moi, je trimais quand même beaucoup. Hein. Oui, que, oui. Eux, ils abusaient aussi, frère. Il fallait que je sois là tout le temps, 7 jours sur 7. J'ai pas le droit d'avoir de... <rire> des fois, ouais, j'étais un être humain, des fois, as pas, tu peux pas... as envie d'être un peu tout seul ou de faire des trucs euh, pas en caméra. Et à l'époque, c'était le cas. Donc, euh, ouais, j'avais besoin... J'avais aussi besoin d'un peu d'encadrement, tu vois, ou d'apprendre, de me casser la gueule. Pour me dire, ah ouais, là, je là, fais ça il se passe ça en conséquence donc... Euh... On essaye de faire mieux. Ouais on va essayer de faire mieux tu vois. En plus c'est vrai ce que tu dis, parce que tu vois genre moi tout le temps pour, quand je reçois quelqu'un je vais voir un peu tu sais, son Twitch tracker, des stats, des bails et tout. Et même à cette époque là où soit disant t'étais le Dodger, euh, t'avais toujours entre 120 et 130 heures st euh, streamées par mois. Ouais. Donc c'est à dire 3-4 heures par jour minimum tu vois. Ouais ça c'était le minimum la base tu vois. Mais après j'ai vraiment <rire> eu une période où là c'était 3 fois par semaine. <rire> en fait c'est parce que moi je leur disais je au rendez-vous demain mais c'est ma phrase générique de fin de stream, <rire> tu vois. Genre des fois, je sais que le lendemain, c'est lundi, mais je vais quand même dire, ah, les gars, demain, ah mais non, mais demain, c'est mon day off, du coup. C'était ma phrase de fin de stream. Mais du coup, ils étaient là, mais tu, nous, on t'attendait, nanani. Et à l'époque aussi, il y avait beaucoup de GTRP. Ouais. Et GTRP, c'est un peu comme une série, ouais. comme un film, comme ce que tu veux. Donc les gens, ils ont besoin de voir la suite. Ils ont besoin de voir ce qui va se passer. Euh... Et donc les gens étaient un peu matrixés à l'époque. Tu sais même l'époque où à un moment, parce que j'en ai fait aussi du GTRP, donc je vois à peu près à quoi ça ressemble. Mais genre, euh, genre tu rates temps. une soirée sur le serveur, ouais. dans le développement de ton personnage, il s'est passé mille trucs, genre tu reviens, c'est plus du tout la même chose. Il y a là qui a trahi lui, ça, ça, machin, Ouais, il ouais, y a des guerres de gang et tout, mais pas euh, Moi, j'ai envie de vivre aussi. <rire> Carrément, le perso, il avait pris le, le, le lead sur moi. Mais je... <rire> C'était pas relou d'ailleurs cette époque parce qu'à cette époque je me rappelle quand tu avais commencé en solo il y avait, tu dépendais entre guillemets, beaucoup de GTRP genre ils te spammaient pour ça les gens. Au tout début je faisais pas de GTRP je faisais LOL et des jeux multi etc. Ouais. C'était de la frappe et après il y avait GTRP qui avait commencé à sortir et ça... Bah, tout le monde avait envie de tester c'était trop lourd à jouer etc. Donc même moi je kiffais et ouais au bout d'un moment c'était devenu relou. Parce que moi j'ai toujours fait ce que je voulais déjà. Dès que j'étais arrivé chez Clipsha je faisais des streams perso où je jouais à tout sauf à LOL alors que c'était une TV LOL. Et du coup, moi, j'étais toujours un peu... Et dès que ça m'a lassé, je partais faire d'autres trucs. les gens avaient pété leur crâne. Ils voulaient trop regarder euh, l'histoire, euh, ce qui allait se passer. Et après, je les comprends, parce que c'était important dans... dans le personnage et qu'ils avaient suivi ça. Mais bon, des fois, tu veux pas, tu veux pas. Hein. Ah, bah, ça s'entend, hein, ça s'entend. Des... Parce que du coup, en plus, tu vois, cette année 2018, bah oui, je m'en rappelle, il y avait aussi eu, tu vois, euh, la première édition de la ou tout ça. Donc là, ça correspond vraiment à la période que tu nous as dit où tu tentes des choses... Tu te casses la gueule, tu comprends, tu essayes, tu es en solo. C'était premiers mois, tu vois. Mmh. Arrive décembre 2018, il y a un événement majeur qui se passe sur ta chaîne, euh, la création de Radio Sex. brièvement comme ça. Euh, comment ça s'est passé Comment ça a évolué selon toi Et qu'est-ce que tu en retiens un petit peu Bah Comment ça s'est passé C'était un dimanche, il y avait rien à faire en stream. C'était une époque où je marchais bien, ça va, je faisais, je faisais un peu n'importe quoi, je jouais à tous les jeux, etc. J'étais un peu déjà sorti de GTRP. J'étais dans, dans, dans un autre délire, et il euh, y avait rien à faire ce jour-là, on galérait, et après, tu sais, il y avait la con avec toi, Yas euh, tout plein de monde, et euh, on avait déjà parlé de, de faire une radio libre comme ça, mais c'était une vanne à la base, tu vois. Et là, ce dimanche, j'ai dit, vas-y, nique sa mère, je vais faire ça, j'ai rien d'autre à faire. Et c'est parti, et après, on t'avait appelé toi, Yas et on a fait ça, et c'est parti. Et toutes les semaines, on ramenait un invité, et cet invité, était t'es recruté <rire> C'était l'école des champions. Je ne sais tu viens de l'école des champions. Ils faisait un match, ils recrutaient le meilleur joueur de l'équipe adverse. Et après, c'était ainsi de suite. Et toutes les semaines, on recrutait une nouvelle personne. C'était trop drôle. Joël, ouais, Prime Joël C'était n'importe quoi. Mais genre, ça s'est fait naturellement. De toute façon, toi, tu étais dedans. Ça s'est fait naturellement. Tous les dimanches, on se retrouvait. On faisait l'émission. On se tapait des barres de ouf. Et rendez-vous dimanche prochain. Et après, il y a eu plein de délires qui sont créés, les musiques, les trucs. On a reçu Joker, c'était une dinguerie. L'émission, elle prenait de ouf. Il y avait aussi des, des mauvais côtés, hein, parce que les gens, ils prenaient ça. Nous, à la base, en vrai, à la toute base, on faisait ça, on faisait juste rigoler, on faisait juste rigoler tu vois. Et après, les gens, c'est parti en couille. Mais pourquoi y a pas de bœuf Pourquoi il y a pas si Vous êtes un peu trop cru. Des articles de journaux. Alors, des des articles de journaux. Alors, alors que... En plus, dans l'émission, je m'en rappelle. C'est vrai que des fois, il y avait des moments où c'était cru, mais c'était jamais dans le trash en mode malveillant ou bien on pointait un, une communauté ou un truc. Genre vraiment, c'était que de la vanne, de la rigolade, etc. Je m'en souviens. Et euh, après, ça a pris, ça a pris, ça a pris jusqu'à des proportions. Euh... C'était du jamais vu en vrai. Bah ouais, quand on repense, tu vois, ne serait-ce que par exemple les, les premières IRL, après l'ajout de Joel et Prime, après derrière bah, l'invitation de Joker, un rappeur, et après derrière il bah, y a eu Kemar, Mister V, Alka qui est passé et tout. Ouais. Tu, tu, tu retiens toi des, des, des, des bonnes choses un petit peu de cette époque Est-ce que tu en regrettes peut-être d'autres Peut-être l'image que ça renvoyait, quelque chose En vrai le seul re gros regret que j'ai, c'est que ça s'appelait Radio Sex, etc. Moi je viens d'une famille religieuse, etc. Tu vois j'étais un peu parti en couille à cette époque. Je me rendais peut-être pas compte, j'avais pas le recul nécessaire et du coup, euh, même si moi, tu vois, personnellement, je faisais pas de dinguerie ou quoi, non, bien sûr. j'étais un peu le host de la soirée, j'envoyais deux, trois petites vannes et, et je restais clean. Les, genre, ça m'a un peu associé à cette image de sexe, alors que c'est vraiment pas moi du tout, tu vois, pour ceux qui me connaissent, ceux qui regardent les lives, ils savent déjà et c'est un peu le, le seul regret, le seul regret, le seul regret, j'arrive même pas à parler, le seul regret que, que j'ai, mais sinon, le reste... Euh, L'émission c'était de la frappe à faire, on s'est bien amusé, euh, franchement rien à dire, hein. ça, ça a marché et quand en vrai, quand ça s'est arrêté je pense qu'il y avait un mix de tout tu vois, on s'entendait plus entre nous euh, et même l'émission, même si on continuait de s'entendre entre nous, je sais pas l'émission je trouve qu'elle était arrivée à ouais, un bout de souffle, c'est ça, elle s'est soufflée, ça tournait un petit peu en rond, c'était petit... tout le temps les mêmes histoires, tout le temps les mêmes réponses, même si ça marchait de ouf les gens ils venaient quand même, bah, euh, je sais pas, il y avait plus la même, euh, la même Grinta qu'il y avait au début, <rire> tu vois ce que je veux dire? <rire> ouf, ouf. Au début, ça venait, c'était n'importe quoi, c'était trop de la frappe, et à la fin. Euh je pense qu'on a été victime de notre succès. Bah ouais. Parce que c'est parti, c'était trop populaire, c'était trop devenu une dinguerie. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'en plus, euh, moi je me rappelle, pour euh, y avoir été avec toi, genre à l'époque, au début, il bah, y avait beaucoup de hype, les gens qui kiffaient « Ouais, euh, dimanche c'est quoi ?»« Ouais, ce soir, qu'est-ce que c'est ouais, ?» ouais. Full tweet et tout. C'est vrai qu'à la fin, vu que c'était devenu moins bien pour plein de raisons, bah du coup, à l'inverse, c'était vraiment la mode aussi de se mettre contre nous et de nous tailler. Ah ouais, il ouais, ouais. ah ouais, y, y en a, ils ont mangé, hein, c'était trop facile. <rire> <rire> Au moindre truc, ça nous tombait dessus alors que c'était juste une petite émission tranquille mais bon, tu connais Twitter des fois euh... Des fois tu es du bon côté de la Des tutos, c'est des fois t'es de l'autre côté. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tranquille, c'est pas grave. En plus, il y a un truc que tu dis, c'est vrai, c'est que c'est vrai que même si toi dessus, t'avais avais un host, enfin ça un côté un peu plus host et deux trois blagues et tout, bah c'était dur de détailler enfin décaler ton image de ça parce que c'était sur ta chaîne, tu vois. Ouais, c'est ça. l'émission, tu étais au centre de la chose, par exemple, que les IRL tu au milieu et c'est normal, tu vois. Donc en soi, c'est vrai que même si toi tu t'investissais pas d'ouf, tu disais rarement des dingueries, voire jamais en fait. Bah derrière, c'est vrai qu'en termes d'image non, c'était juste ce côté-là qui me dérangeait un peu, tu vois. Mais à l'époque, ça ne me dérangeait pas, parce que j'étais dans cette période où je m'en battais un peu les couilles. Ouais, c'est ça. Et... Et après, je me suis dit, putain, mais... Ah ouais. <rire> il a changé le petit camel. C'est sérieux, quoi Vas-y, remets-toi bien. <rire> mais sinon, il n'y a aucun regret par rapport à l'émission. Franchement, c'était vraiment... vraiment des bons moments. En plus, ça nous a permis d'apprendre plein de trucs par rapport aux IRL, etc. Comment ça marchait, euh, les invitations, tout ce genre de trucs. C'est pas de... On faisait pas ça à la base, tu vois. On faisait juste des streams à la maison, ouais. tranquille. Et là, on, a... on est rentré dans un nouveau game avec des... des rappeurs, des trucs comme ça. Tu vois, c'est... Je sais pas, ça nous a appris plein de trucs en vrai, je pense. C'est vrai qu'en soi, c'est vrai que ça avait ouvert un petit peu, le... genre, tu sais, le champ des possibles, quand tu te rends compte dans ta tête que c'est faisable, tu vois. Ouais. Quand on parlait des invités en off, et Ça parlait de ça pouvait sortir n'importe quel nom. Hein. Ah, il avait plus peur de rien. Ça, ça pouvait inviter n'importe qui. Euh... C'est vrai que dès que ça parlait des invités, les mecs euh, dans la tête, on se sentait prêt à inviter vraiment n'importe ah, qui ouais, hein. à tout moment. Euh... <rire> Je sais qu'il y avait qui déjà, ça avait fait débat. Kev Adams Kev Adams ouais. <rire> Joël ah, il en parlait hier. Ah je en parlé, Kev, bah, Kev ou... Adams, ah ouais, bah, c'était à lui que je pensais. Kev Adams, oh là là ça faisait des grands débats en mode mais les gars si on le ramène. Ça se trouve, il est pas comme dans ses sketchs et tout, il est pas... Ça se trouve il est marrant en vrai et tout. Et au pire, s'il est pas marrant... Mais ça va être trop drôle <rire> C'était ça les arguments des pro Adams. Il y avait les pro Adams, ces mecs qui se sont dit ça peut être trop drôle. Et il y avait des mecs un peu plus contre, notamment moi. Hein. Moi j'étais pas trop pour j'étais là putain ça va être cringe de fou. Moi j'étais en mode si c'est cringe de fou ça va être trop drôle, c'est un classique. Il y avait pas mal de débats, avait... c'était la frappe ça. donc ça c'était bien drôle. Putain j'aime bien que tu sentes cet exemple parce que vraiment <rire> ça illustre un invité what the fuck. Et le fait que dans... même dans l'équipe ouais on était pas d'accord. Ouais non moi je veux pas ouais moi je veux et tout c'était trop les drôle Les arguments c'est ouais ça se trouve il sera, il sera trop nul sa mère et c'est justement ça va être drôle tu vois <rire> Et il y en avait qui étaient en mode ouais mais ça se trouve les gars Tu est... sais vu que bah, c'est vrai tu vois qu'il y avait Adam même si on vanne et tout Genre c'est vraiment une tête en France Bien tu sûr. vois Donc ça se trouve que dans une émission comme ça il serait un peu plus lui-même Et ça se trouve on aurait découvert une personnalité de différente ouf. de ouf en vrai, en vrai, c'est vrai qu'à l'époque, même moi, j'étais très contre, mais c'est vrai que, bon, avec un peu de recul, c'est vrai que ça aurait pu donner quelque chose. Mais en tout cas, voilà, je voulais qu'on parle un petit peu de ce passage Radio Sex et tout qui avait quand même marqué un petit peu, tu vois, le, le, le 2019. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que 2019, chez toi, ça a été... Euh le début de plusieurs cycles en même temps, tu vois. Mmh. Donc euh, Radio Sex qui commence fin 2018 et 2019, donc ça se développe, il y a plein de trucs, euh, les IRL, les invités. C'est à ce moment-là, vraiment, même que ta chaîne, elle pète des records d'audience, tu vois. Genre à l'époque, ouais. euh, franchement, genre en 2019, quand on faisait 50 000 viewers et quand... Euh, non, on avait fait 80 000 quand on avait refait ça 80 000 avec Mister V aussi, ouais. ça, ça en oh France... Ouais, ça, euh... Les gens, ils devenaient fous. Mais frère, c'était le dimanche, il y en a, ils nous regardaient le point serré, ouais, je pense. Ouais, ouais, de ouf. <rire> A l'époque il y, y en avait en a... des émissions le <rire> dimanche euh... Il y en a, ça nous regarder. <rire> le point serré, ça devait se dire mais comment ils font, ils racontent n'importe quoi, il y a autant de monde à l'époque, c'était vraiment des stats euh, mirobolantes. Ouais, de hein, bah, pour maintenant, ce serait un classique, tu vois, maintenant, un stream qui fait 80 000 joueurs, ça choque pas ce grand monde. Mais à l'époque, c'était quelque chose mmh. de, de vraiment big. Mais du coup, c'est ça que je dis, en 2019, tu as plein de projets et tout. Et arrive du coup, bah, 25 mai 2019, tu reviens de, de ton ban Twitch Sings, voilà, je me permets. Et et tu tu... bannes, hein, c'était 24 heures les gars, cas où. <rire> et et, et annonces la seconde bro house à Marseille avec Kotei, Bibi et Chiki à l'époque. Quel apport ça a été pour vous Je sais que vous avez eu un petit peu des galères ouais. et euh, que le projet... Est-ce que tu vois, à ton sens, le projet aurait pu être porté plus haut, être peut-être géré un petit peu mieux Et si tu devais retenir, et ça ce sera plutôt un peu après pour la question, mais si tu devais retenir trois moments importants de ces, cette maison, quels seraient-ils Donc je reprends l'histoire de, pour toi la Browhouse, quel apport ça a été pour vous Je sais ouais. que vous avez eu des galères, est-ce que le projet aurait pu être porté un peu plus haut et être peut-être géré mieux à, à ton avis euh, Ouais, le, le projet il aurait largement pu être Jérémy, hein. c'était vraiment, c'était une idée de fou et il y avait trop de trucs à faire, mais il nous manquait euh, un mec de la technique là-bas, tu vois. À l'époque, si on avait l'expérience qu'on a aujourd'hui, on aurait recruté deux, trois mecs, et pour vraiment tout nous aider à tout organiser tu vois C'est quoi les soucis techniques Genre les soucis techniques en général c'est tu avais des micros qui grésillent, des caméras et le truc c'est que des fois on devait envoyer Bibi en régie ça veut dire qu'au final on se retrouvait à 2, 3 max on n'était pas à fond sur les lives etc tu vois et en même temps de l'autre côté euh, quand tu as plein de problèmes comme ça qui s'instaurent as des problèmes de micros, des problèmes de caméras etc du coup tu te dis bah je vais juste faire des lives normaux euh, le temps que ça se règle et après ça se règle jamais tu rentres dans un dans un engrenage de merde en fait. Où... Ouais, où tu dis pour se faire violence, tu vois. Ouais, c'est ça. Et, Et après, c'est que du négatif. Mais euh... je pense que si on avait recruté deux ou trois mecs en plus pour nous gérer, en plus tu vois un chef de projet, un mec qui va nous, ouais. tu vois, nous, tout nous caler en mode de ça, on fait ce live-ci, euh, ce, ce temps-ci, etc. Je pense qu'on aurait pu faire largement mieux, tu vois. Parce qu'à l'époque, moi je me rappelle, vous me parliez avec Vla Les Projets. Tu ouais, vois, on genre, avait plein d'idées. Le, le Mario place, Party donc. avec Copacabana, là. Si ah, Mario De bien. Janeiro, ouais. Faut Mario de de Janeiro. Plus. Euh, le truc avec la tortue, tout ça, machin. Il y avait plein de projets dans votre tête, ça vous chauffait de fou. Ouais, il y avait trop de trucs, mais on a toujours trop de trucs dans la tête. Et à chaque fois, on pède à tout sortir voire on sort rien, <rire> c'est un peu notre plus gros défaut tu vois, mais euh, ouais à l'époque euh, bah on était jeunes je pense on, était, on avait pas encore assez d'expérience et justement avec cette browse on a fait full expérience tu vois, que ce soit dans la technique parce qu'on a appris plein de trucs euh, ouais. pour, pour gérer des émissions, bah, que ce soit dans ce qui est projet etc on sait euh, qu'il faut des gens en fait, tu peux pas tout faire tout seul, ouais. tu peux pas stream 10 heures par jour, avoir ton truc de projet, gérer ci, gérer ça. Ah ouais, envoyer des messages à des invités, tout euh, ouais, de là, tu peux pas, tu peux pas, tu peux être ton crâne sinon c'est impossible. Ouais, ou sinon il faut prendre trois, quatre jours où tu, dans la semaine où tu peux faire ça. Et euh, c'était quoi l'autre point dans, dans la question Moi j'ai dit, qu'est-ce que ça vous a apporté Donc là tu nous as un peu ouais, parlé. Voilà, j'ai voilà, vraiment beaucoup d'expérience. Euh, parce qu'il y a eu pas mal de cassage de gueule à la Browhouse et à chaque fois que je me suis cassé la gueule dans, dans, dans, dans ma vie bah, ça m'a aidé pour le futur donc euh, que ce soit vis-à-vis -vis des marques et tout aussi tu vois. Parce que c'était un truc un peu brandé, euh, Browhouse, on avait une petite image, un petit compte Twitter donc on voulait chercher des marques etc. On avait, Samsung Ouais on avait fait avec Eneba aussi des trucs comme ça et il euh, y avait deux trois petits, euh, deux, trois petits partenariats. Donc ça nous a appris à, à gérer ça aussi. Et euh, on, a, on, a, on a vraiment beaucoup appris à cette, cette, cette période-là. Que ce soit en stream ou bien euh, tout ce qui est extra sportif. <rire> qui est tout aussi important, voire plus, plus d'ailleurs. Ouais, quasiment. Parce que du coup, euh, ouais, c'est vrai question comme ça. Mais c'est vrai que à l'époque, des fois, avec le manque d'expérience, juste n'y penses même pas. Mais à l'époque, ne pas avoir recruté quelqu'un, c'était juste parce que genre, il y avait peut-être pas les moyens ou vous n'aviez pas confiance. Ou alors même tu as même pas pensé. C'était le truc de « ah ouais faut qu'on fasse ça », tu vois Tu vois, <rire> cette phrase de merde. Faut qu'on lance un recrutement. Ah ouais, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Euh, donc euh, ouais, on y a pensé, c'était sûr qu'on y avait pensé. Mais est-ce qu'on genre c'était pas aussi primordial que là si demain on se re, on, on repart dans le passé ouais. Là, on va savoir que c'est primordial, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, à l'époque, on pensait recruter, mais on pensait, c'est tout. Tu vois. Pas... Ouais, je capte. <rire> même moi, quand j'étais plus jeune, tu vois, genre le principe de chef de projet, je captais même pas. Quoi, ah, ça je vous... me disais, c'est des mecs ça ne servent à rien, ça. Ouais. ouais, je me disais, oui, en réalité, si vous êtes bien coordonnés, il n'y a même pas besoin d'un chef de projet. Es tu es vois. Tout le temps, tu te dis ça, mais il faut toujours un mec... Euh... Et, et tu toujours vois cet extra mec qui est là, qui fait le taf. C'est ça. C'est ça. M même moi, à titre perso, je viens d'en recruter un, tu vois. Et donc, du coup, un mec qui... Euh, et je pense que même vous, vous en avez un, tu vois, à Carmine, ou en tout cas, toi, dans ton entourage. Mais avoir un gars, pour ceux qui nous écoutent, tu vois, peut-être qu'ils comprennent pas c'est quoi un chef de projet. C'est imaginons, genre, euh, euh, tes streams, tes émissions, une op, une vidéo à tourner ou quoi, c'est un projet. Et ben, ce mec-là, il va faire en sorte de, de checker que tout soit mis en place pour que ce projet ait lieu. So easy. Voilà, easy. <rire> Donc euh, par exemple pour cette émission, faut des assets graphiques, est-ce qu'ils ont été faits euh, faut des micros, est-ce qu'ils ont été faits faut un, un, un mec euh, qui pense à tout. Faut prendre les billets de train des invités, est-ce qu'ils ont été faits Est-ce que si... Voilà. Donc tout ça là, c'est con, mais ce gars là fait en sorte que tout soit fait pour que le jour J, bah, ça envoie. Ça vrai, tu fais ton truc et t'es bien focus sur ton émission et ça part directement quoi. C'est ça. Non mais c'est cool, c'est cool de parler de, de parler un petit peu de ce côté. Et, et, et donc du coup si toi, vas-y, tu devais retenir comme ça trois moments marquants dans ta tête de cette maison, quels seraient-ils Alors il y avait l'arrivée, parce que en vrai euh, le, le, le reste c'était c'était un peu un peu guise, mais le, le début c'était vraiment incroyable. On était dans une bonne dynamique, justement, on n'avait pas besoin de chef de projet, etc. au début. Donc c'est peut-être ce qui nous a un peu bloqué plus tard dans le <rire> ouais. futur. Au début, tout se passait bien, on avait des bonnes émissions, des bons trucs graphiques, ça sortait. C'était de la frappe que des streams de fou tous les soirs. Donc le début, vraiment, c'était incroyable. C'était une des meilleures périodes de, de stream. Mmh. C'était varié, il y avait vraiment de tout et, et je kiffais. Il y avait euh, Plus Jamais Gros aussi, ça s'est fait à la Bro House. Ouais. Donc euh, ça, c'est un autre succès de, de la brosse, Donc ça, c'est forcément... Un... Un moment marquant avec Morgan, qui est venu une, une, un mois à la maison, qui nous avait changé. Euh, on avait vraiment bien perdu. On était sportifs à la mort. Du tout au tout. Du tout au tout, ouais. Et un troisième, euh, qu'est-ce que ça pourrait être Moi, ouais. je peux te dire ce que le, le chat dit Dis quoi, dis quoi en Faut en me me rappeler en un fait peu, j'ai une le mauvaise Le truc mémoire, qui revient ouais. le plus, c'est la gifle. Ah, bah oui, la gifle. Bah oui, forcément, la gifle. Bah, ça, c'était au début, ça. Ça, c'était. Non, on était venu l'été. Ouais, c'était deux, trois mois après. Ouais, ouais, ouais, ouais, c était... C était... ouais ça après. va. C'était un, ouais. un peu au début. Ouais. C'était un peu au début. Ouais. Ouais, c'était bah, de la frappe. C'était incroyable, ça, ce, ce stream. Avec euh, le, le, le fameux match <rire> FIFA entre les le deux. Le match là. FIFA. Après, il y a eu la revanche. <rire> Joël avait raté sa gifle. C'était pas mal. Il y en a, ils disent le pic Nunu. Il y en a, ils disent la... non l'aquarium, là vous confondez. L'aquarium y si, on a fait un aquarium, mais justement ça c'était le premier stream. Ah oui, c'est vrai. C'est le ouais. tout premier stream, moi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je me rappelle. C'était un peu moins ghetto que celui dans ton petit 20 ah, ouais, carré, ouais. mais <rire> <rire> ça c'était marrant, ça c'était marrant. Le reveal de Bibi, la réunion de crise, le. Ouais, cool. mais la réunion de crise, elle a dit trois trucs de ouf. Ouais. J'y ai pensé, mais je me disais ça, ça rentre pas dans le truc. C'est quoi la réunion de crise déjà parce que je me rappelle. J'avais fait. Mais... Eh ben, en fait j'étais, en fait, euh... en fait j'ai pas eu de spoil ton émission parce que je sais que tu vas parler de. Parce qu'en fait il y avait Radio Sex pendant la Browhouse, ouais. au pire on va rentrer dans le sujet directement. Ouais, Vas-y on va voir. Va. Vas-y. Et euh, du coup il y avait le début de la Browhouse, frappe atomique etc, tout se passait bien. Et après on avait le projet avec Radio Sex d'aller euh, en Corée puis LA. Le truc c'était 10 jours, 10 jours. Ce qui en soi est de la frappe tu vois, c'est pas, pas comme si c'était une corvée tu ouais, vois. Bien sûr. <rire> Sauf que pendant ces 20 jours on a dit qu'on allait stream etc. Euh, toi qui étais avec nous, t'as vu qu'il y avait eu des galères, genre on devait recevoir un backpack, etc, on n'a pas reçu. Et après on a vu qu'on pouvait streamer avec les téléphones, mais je sais pas, il y avait une espèce de, de perte de motivation, on était plus trop dedans, tu vois. On, on sentait pas de stream, mais finalement on a juste kiffé le, le voyage. Et le truc c'est que quand on est rentré après 20 jours, hop c'était un peu la, la descente aux enfers niveau tout, tu vois. Niveau stats, euh, niveau euh, motivation niveau engouement des gens, etc. C'était quand tu penses qu'ils vous en voulaient un petit peu, peut-être Genre d'avoir ouais, ouais, promis ouais, ouais. de faire des choses qui n'ont pas ouais, été faites Ouais, c'est ça, ça, vu qu'on n'avait pas fait grand-chose là-bas. C'était euh, un peu... Euh... Après encore, on a fait quelques streams, ça va, mais... Euh, en, en, à LA, on n'avait pas fait euh, grand-chose. Et euh, quand on est rentré, du coup, bah, t'avais tout l'engouement qui s'est stoppé net. 20 jours d'affilée sur Twitch. C'est... Pour ceux qui connaissent, c'est... Dans la vraie vie, hein, tu pars 20 jours, tu... Tu quittes ton taf 20 jours, tu vas tes vacances, c'est normal, tu vois, mais surtout tu pas partir 20 jours si t'as pas du très très lourd derrière. C'est ou... dur. C'est ça, tu peux pas, nous on avait rien derrière. Donc, euh... Nous c'était retour à la Bro <rire> euh, <le> classique quoi. <rire> tu retournes à la Bro tu fais tes streams classiques, etc. Sauf qu'il y avait perte de motivation, perte de tout. Euh... Ah, c'était une phase un peu bizarre, euh... j'étais un peu en dépression, euh... c'était... Bref, et euh, du coup... Des moments compliqués, quoi. Ouais, c'est ça, moments compliqués, baisse de stade baisse de motivation, euh, tout qui va avec. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et du coup, au bout d'un moment, j'avais fait un stream euh, conseil de classe. J'étais en mode, vas-y les gars, euh, qu'est-ce qui va pas, tu vois Et du coup, je ramenais des viewers qui racontaient euh, ce qui allait pas selon eux. Et euh, je m'en souviens, ça avait fait du bruit et tout, ce, ce stream. Et du coup, c'était ça le, le truc dont il parlait. En plus, je me ouais, maintenant, je me rappelle, c'était des mecs qui venaient, ils débattaient des fois entre eux ouais. pour dire ce qui allait bien ou pas à la K-Corp, en gros, à la Kameto TV. Ouais, ouais. Et donc, du coup, des fois, il y avait des mecs qui disaient n'importe quoi. D'autres, ils disaient... Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui disaient, mais coupe-le lui, il dit n'importe quoi. <rire> euh, euh, parce que moi, ouais, j'étais en, euh, ouais. en mode full dramatique euh, dans cette époque. <rire> mais parce qu'en plus moi c'est ça que j'ai cette impression parce que genre as commencé 2019 avec deux nouveaux cycles donc Radio Sex et la Brow House tu vois quelques mois après mais paradoxalement c'est si qu'ils ont duré qu'un an parce que fin 2019 fin de Radio Sex et au final s'enchaîne derrière la fin de la Bro House ouais. tu vois après avoir bien commencé il y a l'air d'avoir eu double fin de cycle avec genre un, un besoin de renouveau à ce moment ouais il y avait plus la Bro House on, on devait, ça devait durer un an de toute façon c'était sûr euh, on n'avait jamais parlé de, de renouvellement et vu comme ça se passait, euh, bah, euh, la maison a coûté cher quand même, donc <rire> autant euh, rentrer à panam et tout, tu vois. Et donc euh, ouais, il y avait plus de Radio Sex, plus de Bro House. et du coup, euh, je suis remonté à panam Là, c'était... Euh, alors là, c'était la galère de ouf. ah vraiment Ah ouais, pas de logement. Ça veut dire que j'étais chez ma soeur, après Gota, il m'avait... Euh, je lui ai demandé si je pouvais aller stream chez lui, le temps de trouver un logement, il m'avait dit ouais, enfin dans son local. Du coup, j'allais là-bas, mais c'était à une heure et demie. Bah euh... l'enfer. Ah, ah c'était une galère de ouf. Et ça avait duré pendant deux semaines, trois semaines. Mais les streams étaient bien, tu vois, je kiffais. Je faisais un peu de tout. Euh... J'avais fait les loups-garous avec Squeezie, etc. Et moi, en stream, je refaisais je mes trucs normaux. J'étais un peu plus épanoui, tu vois. C'est le moment où tu retrouvais peut-être un petit peu le plaisir. Genre être... ouais. Retourner à Paname, retrouver un, événement... enfin, un environnement qui te, qui te convient. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je... Du coup, j'étais à Paname, je faisais mes... mes streams. Et là, ça a, ça a remarché. Euh, je me suis redonné à fond parce que pendant toute la période où j'étais un peu dépressif, baisse de motivation, etc. J'ai jamais lâché, tu vois, j'ai toujours stream, euh, j'avais mon 6 sur 7 euh, par semaine et j'ai toujours été euh, sérieux sur ça, tu vois. Ouais ouais. Sur ça. Donc euh, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, j'ai jamais lâché. Et d'un coup ou d'un autre, euh, bah, c'est reparti, c'est reparti bien. Moi j'étais bien, je faisais des bons streams même si fallait faire du trajet ou je sais pas quoi. Euh, J'arrivais, je faisais mes streams, j'étais content, je rentrais chez moi et, et ainsi de suite jusqu'à ce que je trouve un appart, et là c'était lourd, une maison. Euh... C'est vrai qu'entre euh, les quelques hype que vous aviez bah, du coup avec Youtube, plus jamais gros, euh, le retour du The Event à vélo, euh, tu vois juste derrière, ah ouais. rentrer à Paris, les loups-garous et tout, c'est vrai que ça, ça a l'air cette période de fin 2019 pour enchaîner début 2020, on a vraiment l'impression que ça t'a remis un peu dedans, tu vois, ouais, ça. et que t'en avais besoin genre. Ouais c'est ça, j'ai changé d'environnement, on dirait ça m'a... <rire> <Pfiou> <rire> Dès que je pense que la prochaine fois j'ai une baisse de régime, je vais changer d'environnement, je vais déménager ou... je vais aller dans le sud ou un truc comme ça, je vais faire le yo-yo. Marseille, Mais ouais. Paris, Paris, Marseille. J'avais besoin un peu de, du, du froid de Paname. De la grisaille. Ouais, la grisaille. Le... Les gens au tirés. Exactement, les gens aigris et tout, j'avais besoin de les revoir, c'est là. J'avais trop de soleil, ça m'avait mis trop bien. J'étais trop chill. C'est ça le problème. Là, je suis revenu, 1h30 de trajet, le froid. La haine <rire> Les greurs. Le monde chico dans les oreilles tu vois pour aller au stream mais voilà c'est bon. Ça, c'était euh, des moments d ça. je les ai re revus à Paris. Ah, ça, me fait, ça me fait marrer parce que du coup, arrive début 2020 et notamment un point à, à mon sens, euh, 30 mars 2020, euh, deux semaines après euh, confinement et consorts, tu, tu annonces l'arrivée de la Corp, un projet auquel tu penses depuis un moment d'ailleurs, à ce moment-là, il me semble. Ouais. Euh, et donc du coup, tu penses depuis un moment avec un, un slot en Ligue 2 française. Et, euh, et parle-nous un petit peu du coup, euh, au moment où tu annonces la Corp, un, un petit peu de l'idée de base et de ce qui a été mis en place pour que ça fonctionne euh, bah Déjà, c'était à l'époque de Radio sex donc même avant la Browse, je voulais faire ça. Parce que moi, j'étais un joueur pro à l'époque, etc., donc euh, j'avais envie de, de me lancer dans ça, tu vois. Je trouvais qu'il manquait, il manquait une, une cacorve dans, dans l'e-sport, tu vois. Dites-vous, je me permets, tout petit débat parallèle, à cette époque-là, il m'en avait parlé avec Cotei, je l'ai regardé, je leur ai dit, les mecs, Oh, la visionnaire Zach, je lui ai dit les mecs, une structure e-sport c'est un gouffre à pognon, qu'est-ce que vous allez faire Sérieux, je vois pas l'avantage. <rire> non mais... Si vous voulez une analyse, une expertise, vous m'envoyez un mail les mecs, je vous donne mon avis sur vos projets. Si vous avez une main un big projet en à <rire> <manière>, Zach. <et rire> si vous dites que c'est la merde, allez-y, donnez tout. Envoyez Envoyez à ce moment-là, visionnaire. Non, quoi. parce qu'après, à l'époque, les, les structures e-sport c'était ça. Hein. C'était que des vieilles structures euh, qui perdaient fou l'argent et donc euh, tu vois il fallait vraiment venir avec un truc en plus c'est ce qu'on avait et moi j'avais l'idée depuis longtemps parce qu'on était dans l'e-sport euh, j'ai fait des teams j'ai tout fait tu vois j'ai fait mmh. des lanes j'ai tout fait donc je savais déjà comment, comment ça marchait de l'intérieur donc j'avais ce projet euh, j'étais parti voir euh, Prime Prime, il était chaud. C'était à Los Angeles, justement, qu'on en avait parlé. Ouais. Il était chaud. Et du coup, après, euh, moi, je me suis occupé de... de voir comment on se lance, tu vois. Qu'est-ce qui se passait depuis que moi, j'étais parti euh, Comment ça marche, la scène française sur LoL, etc. Ah ça, elle ouais, est fait l'open tour Ouais, c'est ça. Et euh, la meilleure option, c'était de rejoindre euh, la Div 2 directement, tu vois. Rejoindre la Div 2, monter et voir comment ça se passe. Comment ça prend et, et grind le truc, quoi tout simplement. À ce moment-là, vous, vous avez acheté un slot vous avez... Ouais. On a acheté un slot. Et ça se passe comment pour acheter un slot Vous êtes allé voir une structure Vous l'avez payé ça... En fait, il y avait deux, trois pas... structures. Parce que BDS, ils étaient arrivés en même temps que nous en Div 2. Ouais. Il y avait une structure qui était bien classée, etc. Euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait. Bastille, je crois. D'accord. Bastille Legacy. Bastille, Bastille Legacy, ouais, un truc comme ça. ça ouais. Voilà. Et nous, il y avait Unphased. Mais moi, j'avais le choix entre les deux. Et euh, du coup, j'ai regardé un peu les joueurs, etc. Et euh, une phase de, tu vois, je sentais un peu, j'ai ah, flairé le bon filon. Ah ouais, vraiment <rire> Là, Je sentais un peu de... Bah, avant de recruter les trucs, j'ai vérifié, tu vois. Ouais, mais c'est assez marrant que tu me dises que ce soit toi qui ai pris le temps, genre peut-être de voir leurs matchs, des séquences pour sentir le truc, tu vois. Non, moi, non, je pensais bah, que bah, quelqu'un moi... l'avait fait pour toi. Ah non, dès que j'ai vu, dès qu'on m'en a parlé, euh, parce que c'était avec euh, le What Social Club qu'on avait fait euh, le truc, tu vois. D'accord. Ouais, Aujourd'hui, dû nous aider par rapport à tout ce qui est administratif et tout. Et euh, moi j'ai regardé directement tu vois, bah j'allais pas aller, surtout que je connais le jeu Bien sûr C'est pas comme si j'allais regarder du Overwatch oh ouais. en mode oh là, là Lui son Winston c'est de la frappe, <rire> je connais rien Là je connais le jeu un peu tu vois, même si je suis un vieillard je connais le jeu Bien sûr Et donc j'ai regardé et je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc euh, dans cette équipe et du coup, euh, bah, on a fait le choix de récupérer, c'était Unface d'eSport. D'accord. On a récupéré le slot, on a récupéré les joueurs. Ça coûtait combien à l'époque un slot de div 2 Je sais pas si j'ai le droit de dire hein, mais ça coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Ah, c'était il y a deux ans, je suppose qu'il n'y ouais, a pas vraiment en de... Vrai. En vrai, ça m'avait coûté euros. Ok. Donc... Euh... Bah, je pense que ça vaut plus cher maintenant. Hein <rire> Et à cause de nous en plus. <rire> Regardez-le, là, le capitaliste, là-bas J'ai parlé à deux, trois teams qui ont pris des soldats en JV2, j'aurais dit « Désolé, les gars voilà. !» Non, c'est vrai que le moment, ils m'ont dit les prix, les prix, c'est monté en flèche De ouf Ah, je suis dégoûté <rire> J'aurais pu prendre un billet de... <rire> Mais non, mais non, c'est pas grave. Et euh, du coup, bah, on recrute l'équipe. Euh, l'équipe, y a que des fous dedans. Euh, vraiment... Euh... Adam, Jujutou, Hélaz, euh, Akabane et, et Nuklearint. Donc euh, bah aujourd'hui, tu regardes les noms, euh, tu vois que l'équipe GIF2, elle a fait... Euh... Surtout qu'à l'époque, Adam, il sortait de nulle part. Ah vraiment, hein. j'ai jamais vu une ascension aussi fulgurante. <rire> Et euh, du coup, bah, on lance l'équipe. Les gens, ils adhèrent de ouf au projet. On fait des show matches. Justement, moi, j'avais cette idée de faire des show matches dès le début avec eux, parce que c'était des jeunes. Et je savais que si j'allais faire les matchs sur ma chaîne, il y allait y avoir du monde qui allait regarder. Donc du monde égale pression. J'ai déjà joué en scène. J'ai déjà joué pour Eclipsia, donc c'était ouais. une web tv donc, il y a beaucoup de gens qui regardent, donc beaucoup de gens qui jugent, etc. Donc, il y, y a beaucoup de pression et euh, c'est pour ça qu'à l'époque, on faisait beaucoup de show match. D'accord. On avait fait des show match contre des équipes allemandes, contre des Solari, contre plein de choses. Et des petits trucs castés sur ta chaîne et en plus, tu castais la DIV 2. Exactement. Donc, je faisais ça, plus je castais la DIV 2. parce que c'était un peu ma, ma condition pour venir en DIV 2, c'était de, de caster les matchs. Et euh, du coup, tout le monde était d'accord et on a, on a commencé. Et c'est parti. On, on commentait tous les matchs, tous les week-ends. On voyait la progression de l'équipe. On avait même fait un moment, on avait investi un bootcamp. D'accord. On avait investi un bootcamp, ils étaient venus. J'avais même fait un five avec les joueurs et de côté. Et, tout, et Bibi aussi, c'était de la frappe. Et euh, du coup, de fil en aiguille, ça a commencé à prendre bien, bien. Et on est devenu une équipe super populaire. Tu vois, il y avait eu 40 000 viewers pour le dernier match qui allait déterminer qui allait monter en LFL. Contre-plomb. Contre-plomb. Et euh, ça avait 40 000, 44 000 viewers. Il y avait la ZRT Cup en même temps en plus. Donc là, les gens, ils ont commencé à se dire, ouais, OK, il y a quelque chose, ça, ça va être euh, ça va être big. Et moi, ce que j'avais kiffé, c'est que tous les week-ends, c'était un peu comme que tu, sais, tu vois, tous les week-ends, ça prenait, ça augmentait, petit ça, augmentait, à petit. ça augmentait, ça augmentait, ça augmentait, ça augmentait. Les gens, ils revenaient voir l'équipe, ils revenaient, ils voulaient voir comment ça se passait, les résultats, etc. Et euh, c'était incroyable. J'aime bien que tu aies fait ce parallèle parce que c'est vrai que j'ai vu la chose monter un petit peu de la même manière. Quand je dis de la même manière, c'est pas dans la stratégie, c'est quand j'ai vu le truc ouais. évoluer. C'est-à-dire, il commençait à y avoir des mèmes, il commençait à y avoir les petits gifs, tu vois. Ouais, ouais. Donc les petits gifs, les fumigènes, tu vois, les le bandeau Naruto. Bon, c'est peut-être arrivé un peu plus tard ça, ouais. mais tu vois, le bandeau Naruto avec Kakorp et tout, Mais petit à petit, tu vois le truc évoluer et la hype venir avant les matchs, tu vois. Ouais, c'est ça. Et même toi, à titre perso sur ta chaîne, avoir un événement comme ça garanti chaque semaine. Ouais, c'est de la frappe. C'est de la frappe. C'est vraiment de la frappe. T'es hein. là, tu, tu sais que as ton match. Surtout que moi, c'est mon jeu de cœur. J'adore commenter. Si en plus c'est mon équipe, bah, c'est 100 en fois fait mieux parce que je, je vis le moment à fond. Donc je peux pas je peux pas te mito sur ça, tu vois. Donc euh, je suis là, je kiffe, tu vois. Juste, euh, genre si je le commentais pas, je le regarderais le match. Tu vois donc c'est. Et donc ça prend, ça prend, ça prend, et là ça pète. Hein. Vu que vous avez fini du coup bah, troisième et vous avez raté de peu la LFL ouais. euh, au final, quand on connaît l'histoire de derrière, c'est-à-dire au plomb on refuse la montée, vous montez derrière, mais avec un roster différent, gardant juste Adam. Est-ce que au final, à ton avis, après coup, c'était pas un petit peu un mal pour un bien? Est-ce que tu penses que vous auriez aussi gagné la LFL si vous étiez monté avec le roster qui avait fini 3e en div 2 Alors que là, en montant aussi, mais ouais. en changeant, bah du coup vous avez gagné direct derrière. Euh, comme dirait Kenny West, euh, I guess we never know. <rire> Je sais pas après, on sait jamais. Je peux pas te dire mec. Non mais ça se trouve tu, tu peux dire tu sais pas. Hein. Ah, Je te euh... pas de... non, non mais en vrai, en vrai, l'équipe elle était solide. Après, est-ce qu'elle aurait fait est ce qu'a fait l'équipe euh... En LFL, je, je sais pas, je, je vais pas te dire euh, oui, 100%, mmh. mais euh, je pense pas qu'on aurait eu autant de, de succès, tu vois, autant de résultats. Donc, euh, et après... Je... À dire, Zach. Non, mais oui, c'est vrai, vrai, tu as raison. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que ça, ça fait un peu Hurrah League of Legends ouais, est-ce que machin. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, lui, il a battu lui, donc lui, bah bat lui. <rire> tu... C'est vrai. Tu connais vrai. <rire> Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Parce que du coup, arrive novembre 2020, donc là, c'est la période où on est vraiment dedans. Tu annonces le, du coup le passage de Kameto Corp à Carmine Corp. Ouais. Euh, c'était quoi un peu l'idée d'ailleurs, le, le changement d'identité C'était une manière vraiment d'incorporer Prime dans la chose Et en qui est-ce que vous avez fait euh, bah, Du coup, comment est-ce que vous avez fait un petit peu ce premier roster, tu vois Est-ce que c'était de la même manière est-ce que du coup c'est toi qui es allé voir Ou alors est-ce que cette fois le coaching staff a sélectionné les en fait, joueurs ouais. C'est quoi, quoi le bail un peu En fait, déjà pour le nom euh, Kameto Corp, ça faisait un peu trop euh, Kameto Corp. C'est pas vraiment une structure, tu vois. Euh, genre si tu regardes les structures, par exemple de Nate Shot ou même euh, The Ocelot, c'est pas euh, Ocelot Corp ou. Euh, ouais, ou Nate Shot <rire> Corp. Ouais, ouais. c'est ça, tu vois. The ou Nate Shot ouais, ouais. ça c'est des noms euh, un peu génériques. Et donc, nous, on voulait garder le K-Corp parce que le hashtag K-Corp, euh, juste K-Corp, c'était resté ancré, tu vois. Mais il fallait trouver un, un parallèle, donc c'est parti sur, sur Carmine. Au début, euh, les gens étaient un peu mitigés, mais finalement, moi, même moi au début, j'étais en mode, est-ce que c'est vraiment le nom qu'il nous fallait mais après, avec le temps, je sais pas, ça s'est intégré, bah c'est ces ouais. crème. La Carmine, c'est ouais, rentré basique tu vois. <rire> <rire> mais au début, moi aussi, j'étais en mode, est-ce que c'est vraiment le nom qu'il nous faut Est-ce que c'est ça Et euh, au fil du temps, après, j'étais en mode, bah ouais, c'était ça. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Et euh, du coup, euh, le premier mercato, le premier mercato, c'était vraiment compliqué, hein, parce que... Euh, Aujourd'hui, je vois les gens, ils nous vannent sur l'argent, ni ce que tu veux. Mais euh, à l'époque, quand je dis, on était vraiment le budget le plus bas de LFL, c'était vraiment le budget le plus bas de LFL, tu vois. Parce et... que euh, salaire, peut-être éventuellement transfert et refaire un roster de zéro en gardant Adam et en devant trouver quatre mecs. Euh... C'est ça. Déjà, pour garder Adam, c'était compliqué parce que nous, on l'avait vraiment starifié. Il faisait des gros stats sur ses streams perso et dans les matchs de div 2, c'était une brute. Donc, il euh, y a plein de structures qui étaient là en mode, oui, Adam, il peut t'apporter de la hype. Euh, C'est un excellent joueur, donc il euh, y a beaucoup de potentiel. Pourquoi pas euh... Donc Adam, déjà, il fallait le garder, c'était déjà complexe. Yes. Parce que lui, il avait pas mal d'offres de, de, à droite, à gauche, tu vois. Et, et nous, on n'était pas encore Carmine Corp, bien stylé, etc. Donc, c'était compliqué. Après, on, a, on avait recruté Shanky à l'époque, avec qui euh, on a pu faire le, le mercato. Ouais. Parce que lui, il était pote avec d'anciens joueurs. Parce que Moi-même, j'étais pote avec genre Targamas, Saken. On a pu euh, construire ce roster euh, tranquillement, tu vois. Mais ça nous avait pris beaucoup de temps, en vrai. Hein. Parce que euh, tous jouaient euh, à la minute, à la dernière minute. C'est quoi pour finaliser, contrat, négociation, euh, En fait, en fait c'était facile, tu vois. Parce que, genre, je sais que Targamas, lui, il voulait juste un projet où euh, il savait qu'il pouvait nous faire confiance. D'accord. Il voulait pas se faire baiser par des structures. Euh, il a eu trop de mauvaises expériences, etc. Donc, il voulait vraiment un projet pour se relancer ou. Il savait qu'il pouvait faire confiance et qu'il serait bien accompagné et qu'il serait, tu vois, tranquille. Et il et... se contentait d'être fort à League of Legends. C'est euh... ça, et faire son pro sa propre équipe, euh, tu vois, tranquille, euh, gérer sa propre équipe, etc. Sans te demander s'il allait être bien payé ou des problèmes. Tu ouais, c'est ça. Justement, lui, il a, il a cut son salaire de ouf pour euh, jouer pour nous, tu vois. Parce il avait d'autres offres. Oh, le moins le... Targamas. Ah ouais, il a vraiment fait des travaux de ouf, tu vois. Et euh, du coup, euh, c'était plus pour les non francophones où c'était compliqué de leur dire, les gars, on, a une... Ouais, ça, on a une hype de fou. Euh, si, tu vois Targama, ça, il savait que ça allait, ça allait péter, mais quand tu vas voir Xvati, que tu lui parles le premier contact etc, bah, il peut pas savoir tu vois. Surtout limite tu vois, euh, ok on a un petit budget mais on a de la hype ça va monter petit à petit, ça fait aussi un petit peu au début quand tu vas voir le ça mec, fait... ça fait un peu je te paye en visibilité quoi tu vois. Non mais ça fait, ma moi quand j'allais voir les, les joueurs à terre, parce qu'on a vu plein de joueurs à terre etc, j'avais l'impression d'être un marchand de tapis, tu vois. <rire> Genre, quand je m'écoutais, je me disais, mais il ne va jamais parler avec ça. <rire> L'entraîneur de J'avais l'impression d'être un menteur, alors que c'était vrai. J'étais je, je, je, sûr que ça allait péter. Bah oui. Et euh, au final, ça s'est fait. Et euh, du coup, après, ça a pété. Mais c'était... Ah, c'est plus pété là. C'était voilà. incroyable là. Euh... Tout le monde nous... En plus, malgré le, le, ro le roster, ça, j'ai jamais compris. C'est qu'il y avait des list et tout. Mais je crois les gens n'ont jamais regardé <rire> de l'e-sport LOL parce qu'on était septième et tout dans les cheerlists. Ouais, au début vous étiez... Mais je suis en mode, mais wesh la line-up elle est solide, ça grand-mère, vous êtes des ouf vous Et au final, bah, ça nous a mis bien parce que toutes les semaines j'étais là, « Eh vos -lists de merde !» Tu sais, le côté un peu ressenti Ah, ouais, ah, ouais, ah, ouais, ah ouais, j'étais ah ouais, ouais, ah ouais. comme ça, tu vois. Et donc euh, là, ça, ça, ça, ça, me faisait, ça me faisait kiffer, ça, tout, toutes les semaines. Et du coup, le, la, la team elle s'est créée déjà dès les premiers scrims. Tu vois qu'il y avait un potentiel de fou et que ça allait prendre un, un peu de temps. Mais une fois que ça allait être installé, ils allaient tout baiser. Et au final, c'est ce qui s'est fait. Hein. Elle s'est passée comment un peu euh, à ce moment-là Tu vois, genre, au, au début de la LFL, si tu t'en souviens, bon, c'était il y a un an, donc je suppose que tu t'en souviens quand même. Mais co comment s'est développé un peu la structure à ce moment-là euh, Carmine enfin, pardon. Genre euh, en termes de, de staff, euh, de sponsoring, de rôle de chacun et tout. C'était quoi le fonctionnement à ce moment-là Non, au début, au tout début, c'était euh, à l'arrache. Hein, on faisait tout pour que ça se passe bien. Et euh... et au moment où vous arrivez en LFL où c'est peut-être un peu mieux. Ouais, c'est ça. Donc là, on commence à, à, à structurer un peu mieux, mais euh, c'est dès qu'on a ramené Xavier aussi, que ça s'est encore mieux structuré, tu vois. Là, là c'est vraiment les, les huit derniers mois où c'était vraiment bien ficelé, etc. On a du staff, tout le monde a son rôle, mais au début, c'était un peu tout le monde touche à tout. Et on essaie de faire marcher Steve Jobs dans son garage, quoi. Ouais. <rire> de, de, un okay. bout de ficelle et deux bouts de bois. Ouais, ouais. <rire> voilà, c'est ça. C'était MacGyver. Et au final, là, maintenant, c'est carré de ouf. Xavier, vous l'avez trouvé où, comme me permet Bah, Xavier, euh, il était chez OG. Et euh, on avait fait des émissions, euh, tu sais, l'équipe. Euh, ouais. L'équipe. Et nous, bah la k -Corp, ça faisait parler de ouf, tu vois. Et euh, lui, il voulait même plus faire d'e-sport quand on est parti le voir. Enfin, d'équipe, en tout cas. Et... Euh, on lui a parlé, etc. Et directement, il était attaché au projet. A, nous, on a kiffé Xavier, donc euh, la connexion s'est faite euh, directe. À l'heure actuelle, si tu devais parler un petit peu comme ça, genre euh, du, du, du rôle de chacun, ça se passe comment à la Carmine Toi, tu fais quoi et qui fait quoi euh, Alors, on a Xavier qui va gérer tout ce qui est euh, marque, etc. Avec le, le staff, le, le pôle commercial, comme je les appelle. D'accord. Salut Ils vont sûrement regarder. On a, on a un pôle commercial de 3-4 personnes qui, euh, qui gère tout ce, ce qu'il faut faire avec les marques, etc. D'accord. Et euh, Xavier qui gère ça aussi avec eux. Il y a euh, Ben, qu'on a recruté récemment, qui s'occupe lui de tout, de tout. c'est l'homme à tout faire, tu vois. Ok. C'est le mec à tout faire pour ce qui est des joueurs, etc. C'est vraiment, franchement, c'est une pépite. T'es qu'ils aillent bien -être Ah être... ouais, ah, c'est vraiment tout euh, tout faire faire en sorte que tout soit carré ok et tout est carré donc est... <rire> bah nickel le, le travail est fait <rire> dès que je vois Ben je suis content tu okay. vois, je suis je suis heureux il euh, y a côté il euh, y a Souley Prime aussi qui eux s'occupent de tout ce qui est euh, pour ce qui est des maillots euh, d'autres idées marketing etc Souley il est dans tout ce qui est euh, administratif et tout tu okay. vois il est vraiment fort tout le monde est trop fort dans son truc et euh, côté, il, est, euh, il touche un peu aussi à tout. D'accord. Donc, euh, il est avec euh, le staff joueur, etc. Mmh. Mais aussi une autre personne que je ne peux pas, je peux pas dire. Pas de souci. hein, Parce qu'il préfère être tranquille. Donc, euh, il est tranquille, mais qui, euh, qui taffe aussi euh, côté joueur, etc. Et euh, moi, je, je supervise, je regarde de loin, ça va, ça va. Et on te remonte un peu les trucs et tout <rire> Ouais, ouais. Tu donnes ton avis quand on le demande et Ouais, c'est ça, même quand on le demande pas, je donne mon avis. <rire> <rire> je suis là, je vais parler aux joueurs, je fais ci, je fais ça, je fais pas. Tu vois, je, je rôde un peu autour, mais dès qu'il y aura les locaux, là, ça va être bien. Euh... Excellent. Voilà pour être dans, dans tous les bails. Excellent, ça fait plaisir. Du coup, t'en as parlé, premier split, pas annoncé favori, vous commencez même un peu lentement, entre guillemets, en 3-2, avant d'enchaîner une série énorme. Avec... Putain, là, j'ai peur, j'ai peur d'avoir oublié des gens. Je me dis, ça se trouve, ça me regarder. Il bah, y en a <rire> qui disent, et eh, Bibi, et machin, Dav, <rire> Stacey, Ah machin, oui, bah, okay. bah, voilà, mais, non, mais après ça, parce que Dav, Stacey, Maul et tout, ils sont, ils sont avec la Caméto TV à la base, et du coup, ils ont été impliqués à la... Ils font tout, ouais. C'est ça, écoutez, lui, il gère tout ça, donc... Euh... Voilà, énervé. Voilà, voilà, comme des ça des au des moins des... personne. Et si vous êtes oublié, c'est pas à h heures vous. du matin. Voilà, au cas où, c'est la vérité. J'ai des preuves. Énervé. <rire> Regardez cool. mon historique sur le. <rire> du coup, comme tu dis, premier speed, pas dans ses favoris. Vous commencez même un peu lentement en 3-2, avant d'enchaîner une série énorme avec très peu de défaites qui vous permettent, euh, bah, du coup, de finir premier execo avec Misfits et gagner le tie break. Puis mm. derrière la finale, la LFL. Parle-en nous et, et à quel point tu penses que ces moments-là ont été un peu marquants quand vous avez gagné le premier split de LFL et puis ensuite forcément les EU Masters pour construire la continuité de la fanbase ultra qui venait d'arriver de la Ligue 2 et qui ouais, commence à découvrir le jeu etc ouais. donc là, euh, là moi il euh, y a aussi euh, mon, mon casse tu vois quand je casse je casse avec la passion je hurle. donc je pense je fais vivre la même chose euh, aux gens qui regardent et du coup euh, bah je sais pas, quand on a gagné, c'était une explosion de joie, un truc de ouf, tu vois, j'étais trop content. Et, euh, les gens étaient comme des oufs sur les réseaux. On était un peu les petits canards euh, qui finissent premier alors qu'ils étaient annoncés septième. On gagne la LFL. Finale 3-0, c'est une gifle. Ensuite, on arrive aux U Master. Là déjà, on arrive aux EU Master, on a un autre statut. On est en mode, ok, là maintenant, cette équipe, elle fait peur. Et ceux qui vont la jouer, vous allez vous faire gifler. Premier U-Master, on a eu chaud à pas mal de games. Ouais. Mais à chaque fois, c'est passé sur le fil. On est en finale et c'est... pas ça à Btxl à l'époque. Ouais, Btxl 3-1. Euh, on a perdu, je crois, la première game. La deuxième game, elle était tendue de ouf Et après, c'est passé. Mais c'était la demi-finale contre Yukam où Sakun, il a décidé de... De gagner. <rire> il a décidé de... Voilà, il a dit, on va en finale, les gars. Désolé. Il a écrit dans le chat, euh, <rire> c'est fini, désolé. Et là il a dit on va gagner cette game. Il y avait 1-1 dans le BO3, parce qu'à l'époque c'était des BO3, donc ouais. c'était... Pour ceux qui connaissent pas LOL, c'est bah, ouais. ça crie dans nos... <rire> ouais, de ouf, c'est bien, on a un peu le retour et tout. 20 à 5, c'est mignon, belle victoire. Euh, je... C'était contre... je pense que je vois rien. Ça c'est mes six premier, ça, ça c'était la finale de... de... Yone, non euh, Je crois que j'ai pas fait ça, mais là c'était votre ça. première grosse victoire de LFL. Ouais, ouais c'est ouais. ça, là c'était on avait euh, notre première coupe, notre premier trophée. Et euh, ouais du coup euh, on était comme des oufs. Et ouais les EU U Masters on a sué hein. C'était.. On a sué mais. À tu la disais point... UCAM ou Sasakan il sait. Ouais, je, je, je m'en souviens de cette game avec son rise. Il, je crois qu'ils il catchent ouais, catch Urgot au-dessus du Nasher. Ah, je m'en souviens, frère. Et après, l'Ulti, Isonia, c'était n'importe quoi. Ils ont comme des fous. Ouais. Et, et tu penses que ces moments, dans, dans quelle mesure, entre guillemets, ils ont, ils ont permis genre, la continuité du coup, de cette fanbase, des ultras, des mecs qui sont motivés, des gens qui suivent, des fans et tout, tu vois bah, Je pense qu'il y a plein de gens, au début, ils ont suivi par curiosité. D'accord. Après, ils sont venus voir sur le stream, ils ont vu qu'il y avait une ambiance de fou parce que sur le chat, ça spam de ouf. Euh, nous, sur le TS, on fait que de crier. Donc tu vois, je pense que c'est sympa à regarder, donc tu viens, tu suis, tu dis c'est quoi ce truc, ce hashtag K corp euh, ce stream avec euh, beaucoup de viewers, je clique et, euh, et après ils reviennent la semaine d'après, la semaine d'après, la semaine d'après, et c'est comme une série en fait, où, comme, tu vois, ceux qui suivent le foot ou quoi, tu suis ton équipe en championnat, donc toutes les semaines tu veux voir euh, est-ce qu'on va prendre les trois points ou est-ce que… La progression. Exactement, ou est-ce qu'il va y avoir une purge euh, comme toi en ce moment. Ou bien est-ce qu'on va subir une bouillie de football produite euh, par Pochettino, tu C'est ce que, que j'allais dire, j'allais dire toi aussi l'équipe de Pochettino, monsieur. Es... Est-ce qu'on va encore s'endormir avant la mi-temps ou après la mi-temps cette fois C'est ça le débat à chaque fois que je regarde Paris en ce moment, Est-ce est que tu vas venir regarder de la belle merde ou bien... Belle balle en tout cas <rire> <rire> non, non, et justement, nous, il n'y avait pas de purge. C'était un style de jeu agressif, ça gagnait. beau jeu Ça vannait, c'était bien, c'était vraiment bien. Et euh, du coup, les gens, ils continuaient de revenir. Et je pense qu'avec les victoires, etc., voilà bah les gens se sont vraiment sentis euh, dans le club, tu vois. Mais en plus, tu vois, ces diffusions, toi, elles t'ont permis de constamment avoir un peu des audiences assez grosses sur ta chaîne, créer une hype énorme autour du projet et tout. Dans, dans quelle mesure tu penses... Alors là, là la question est peut-être un peu technique, mais dans quelle mesure tu penses que vous, vous avez bénéficié à l'AFL et inversement, dans quelle mesure tu penses que la LFL, elle vous a apporté des choses euh, Ben bah nous, forcément, on a apporté énormément de visibilité. Ouais. Je c'est même pas à la LFL, c'est à LOL en France. D'accord. LOL en France, LOL en France euh, tout court. Ouais, J'avais des McFly et Carlito qui regardaient du Goff légende, s'il te plaît. Ouais. Euh... il y a quelque chose. <rire> tu vois, euh... Carlito, il faisait que de retweets, likes, il m'envoyait des DM, bien joué pour le match et tout. Euh... J'étais en mode OK, tu vois, il le faisait même pas en public ou quoi, juste parce que lui, il kiffait vraiment. Et euh, donc, on a mis la lumière sur LOL en France parce qu'il y avait beaucoup de monde qui regardait, etc. Mais en même temps, la Ligue, elle était hype. Donc, il y avait des, des gros matchs, des grosses confrontations. Ouais. Et dans tous les cas, s'il n'y avait pas la LFL, bah, on n'aurait pas pu le faire ailleurs. Quoi. On ne va pas aller en Ligue espagnole ou ouais, en, en Ligue portugaise. Vu qu'on ne peut pas accéder directement à la LEC sans avoir rien fait. Et donc, euh, forcément, c'est... La ligue elle est là, elle nous a mis bien, et nous derrière on a mis bien la ligue, on a mis bien le jeu tout court en fait. En plus à côté de ça je me permets, mais ce qui était trop cool, c'est que du coup il y avait aussi le crew OTP qui s'était lancé quelques mois avant. Et OTP, bonne production, bon Donc, cast, bon bail, toi même t'allais de temps en temps cast là-bas. C'est ça. Y a vraiment il y avait l'air d'avoir une synergie qui a donné ah, c était, c était du incroyable. truc lourd. C'était incroyable parce que du coup les gens...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 on n'était pas en mode, euh, ok, euh, on est les petites fanatiques. Ouais. on est parti les voir dans les négociations en mode, euh, les gars, euh, c'est bien, franchement, Sartec euh... <rire> Sartek, la carrière et tout, non, franchement, bravo, euh... <rire> mais voilà, mais maintenant, <rire> <rire> tu vas pas te prendre pour des cons, c'est très bien ce qui se passe, donc, euh, hey, vous le voulez, vous allez le payer, et du coup, ils étaient en mode, ok, là, Annie, et du coup, on a négocié, et là, Football Manager m'a beaucoup servi, <rire> T'étais directement dedans, toi, ou il y avait des gens ah qui non, étaient étais vraiment. directement dedans, euh, ah. c'était de la frappe, j'ai trop kiffé. Ah ouais, t'as kiffé Ah ouais, j'ai trop kiffé. <rire> des clauses de pourcentage, des trucs comme ça, et tout, tu vois, pourcentage à la vente des petits prix, trucs. Là, j'étais en mode merci, football manager. Il y avait côté et tout avec moi, c'était de la frappe. Ah, là, on, a, on a kiffé. Même à ce moment où ça s'est passé, vous avez dû vous regarder, vous avez dit putain, on en est que là, quoi. en ouais, mode, ouais, ouais.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 Les, les split 2 avec Cabo, bah, vous commencez en plus impériaux, euh, 9-0, euh, bon, à ce moment-là on se dit classique sur classique, avant d'avoir un peu plus de difficultés, mais bon, vous finissez quand même par euh, reprendre les EUM en, tout en vous inclinant un peu face à Miss en ouais. LFL. Ça va, on a fait finale. C'est euh... propre. Tu regardes le, le League c'est 1-1-1-2-2, donc c'est... <rire> Respectable. <rire> fin d'une première année folle, qui remplit beaucoup l'armoire à trophée,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 Moi, je, je vais juste switcher sur un autre bout. Vous avez réussi à avoir, bah, du coup, énormément d'engagement, de hype, et même, des fois, même souvent, même de sponsors qui ne viennent pas du tout de notre milieu. Bah, je pense je bah, à pas Choupa, Direct Assurance et d'autres. Euh, on voit souvent Xavier avec ses petits tweets bien placés. Là, les stats et tout, tu connais. <rire> les conférences de presse, les annonces, les initiatives. Euh, de même, c'est quoi ton rôle au milieu de tout ça Et comment ça fonctionne concrètement la, la, la machine Carmine Et de même, avec les locaux, qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire euh, bah moi, moi j'ai plus une vision sur ce qui va être bien ou pas à annoncer, tu vois. D'accord. Quand il y a des annonces, etc. Moi, je sais que des fois, il, il faut donner à graille au public, tu vois. Tu peux juste venir et dire euh, telle marque, nanani. Bon, des fois, on sera obligé de le faire, tu vois. Mais la plupart du temps, j'essaie qu'on contrôle ça bien, tu vois. Parce que faire des conférences de presse, des annonces, etc. Les gens en général s'attendent à de la dinguerie, donc il faut leur donner de à la manger. dinguerie. Comme tu as dit, l'expression donner à manger elle résume le truc. Et il faut leur donner de la dinguerie. Donc il euh, y a ça. Les locaux, ça va nous permettre vraiment de pouvoir push nos idées. D'accord. Déjà que ce soit entre Kameto TV ou bien Carmine Corp. D'accord. Les, les, euh, les deux seront là-bas. Euh, bah déjà, tout va beaucoup plus vite. La communication, tu es dans le même bâtiment, donc euh, ce n'est pas un mail ou ouais. un message Discord qui se perd dans une conve. Là, tu direct, t'as besoin de quelque chose, tu vas voir, oui, on fait ça, ok, on fait ça quand, on a Annie, euh, Xavier a besoin d'un avis sur ça, Prime a besoin d'un avis sur ça. Ben, il, y a, il est là, ouais, il, est a côté il y a qui est peut là. peut-être les et... joueurs qui sont en bout de camp, tu peux aller les voir, etc. C'est 100 fois mieux, tu vois, c'est 100 fois, 100 fois mieux. Donc là, je peux pas te dire à quel point ça va booster le truc encore plus, parce que là, c'est pas encore bien installé, bien fini. Et surtout, c'est difficile à imaginer encore. Ouais, ouais. c'est ça, et euh... mais c'est sûr, c'est logique, c'est... Ah, tu parles directement à la personne. Ouais, bien sûr, c'est clair. Il bah, y a ça. Et puis après, même vous, euh, bah, recevoir les joueurs euh, sur place, euh, peut-être pour toi, après, je ne sais pas comment est-ce que tu as fait ça, mais tu as ton setup là-bas, peut-être un plateau, peut-être des... Ouais, il y aura un vous plateau, y, je, je, je tout vous le dis comment. Il y aura un plateau, et il y aura euh, mon un setup de stream où j'ai déjà casse là-bas. Énervé. Là qui est en travaux, où je vais stream là-bas euh, aussi euh, plusieurs fois par semaine. Donc euh, tu vois des fois je passerai la journée au bureau <rire> et après <rire> j'irai hurler comme un débile dans ma salle de stream et voilà quoi au bureau <rire> au bureau je vais trop dire ça <rire> non, non moi j'ai trop hâte tu vas pense... marcher comme le mec de la WD double... <rire> <rire> Mitsubak, <Me rire> ouais, tu plus quoi là Genre, euh, <rire> je vais comme ça, alors hein. <rire> Ça, ça, ça, ça mon En plus, ça te permet, après, je sais pas, euh, tu sais, aller dans la vie privée ou quoi, mais ça te permet de mettre un peu la démar démarcation, tu vois. Genre, tu vas la journée au bureau, tu vois, le soir et tout, puis quand tu rentres auprès de ta, de ta femme et tout, bah, t'es chez toi, t'es chez toi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment, tu vas dans, tu vas dans un à espace de travail. Et ouais, c'est la frappe. Peut-être quelques semaines, mois, à venir euh, avant, tu penses la fin des travaux, un truc comme ça Non, je pense que euh, ça va bientôt se faire, hein, ouais. même pas moi, on parle de semaines, je pense. D'accord, ouais. je capte, énervé. Pas de date précise, mais ouais. Je suppose avec le temps que tu as appris que la gestion d'un club, du coup, posséder son lot de bons moments, comme des fois euh, de, de coup du sort, tu vois. Bah, je pense par exemple à, à des moments comme euh, le départ de Chanqui ou à l'heure actuelle avec des résultats sportifs peut-être un peu moins bons. C'est quoi ton avis à ce propos, et comment on gère ça en, en interne, surtout quand on est beaucoup suivi, tu vois et on essaie de gérer ça de la manière la, la plus faire possible parce que moi euh, les gens ils ont le beau dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils veulent dire moi j'ai pas changé tu vois j'ai toujours été pareil donc j'ai fait euh, comme je pensais que c'était le mieux d'accord tu vois et c'est la même pour tous ceux qui sont dans la carmine on, on fait on fait au mieux comme on pense que ce soit le, le plus faire possible le le mieux pour nous tu vois d'accord et donc euh, bah, c'est comme ça qu'on fait donc dès qu'il y a une crise etc de toute façon que ce soit résultat sportif ou problème interne, etc. C'est des cycles, tu vois. Des fois, ça se passe bien pour le, le sportif. Mais c'était obligé qu'au bout d'un moment, tu perds. Il n'y a aucune équipe qui n'a pas eu de, de phase... Euh, difficile. Dans tous les sports du monde, il y a tout le temps eu une phase difficile. Et c'est là que tu vois euh, qui sont les vrais, qui sont les faux. Sur, justement au, au niveau des fans. Et en ce moment, il y a plein de gens qui commencent à nous lâcher, etc. face ce qu'on fait Et donc, euh, c'est pas grave. C'est la vie. Et... Et après, comme je t'ai dit, hein, comme au début de ma carrière, il y a eu plein d'erreurs, etc. Donc, tu essaies d'apprendre. De, de relever, de, de faire voir. mieux. Alors, ouais, exactement. Donc, sauf que là, maintenant, on a un peu plus d'expérience. Donc, euh, on essaie de, de faire au mieux. Tu et c'est chaud, des fois, peut être de prendre un peu de la hauteur, de, de déconnecter et de, de savoir ce qui est le mieux à faire sans avoir les émotions ou la tête dans le guidon un peu. Ah, je sais pas, j'ai toujours la tête dans le guidon. Donc... <rire> Faudrait que j'aille un, un week-end à la montagne. Quoi. Et après je reviens je dis ah non les gars on va faire ça ça ça. Non je sais pas, franchement je sais pas. Non mais en vrai ça va, on arrive à gérer parce qu'on a on est bon, commence à être pas mal. Donc on a on a plein d'avis différents et moi je réfléchis beaucoup à, aux conséquences. Donc, euh... donc normalement tout le monde réfléchit aux conséquences. Moi je parle pour moi parce que c'est moi. Mais... Bien sûr. Mais ouais je réfléchis beaucoup aux conséquences. Donc je pense que j'ai... Euh... Je prends assez de recul euh, naturellement, tu vois, de base. Énervé. Il y en a un qui a dit Ce n'est pas en live, Zach n'a pas sa tablette. Elle eh, est là. Hein. Les gars, je pas pas, vous vois, c'est en live. Pas, mais on c est en live, est les en live. <rire> <rire> et je vous vois. On vous voit le chat, hein. je, je, je vous ai. Si, il, il m'a demandé, droit, parce que la tout. première, elle était différée. Je m'en souviens, c'est en 2018. Ça, ça arrive, Zach Orlib, en mais là, c'est du live. Et là, euh, il m'a dit 18h, c'est live. Je dis « Ok, c'est ah parti. Il m'a même proposé de la différer. Je lui ai dit C'est bon, je serai là, 18h, tranquille. Zach on essaye de mettre dans les bonnes conditions. Tu veux du différé, du live Moi, je suis un mec le live, mec. Le mec, t'as le live qu'avait lu dit, dire, j'en fais live, on euh, ben fais live, live, mon direct <rire> <rire> Énervé. Je vais, je vais mettre la Carmine vite fait de côté. On reviendra ouais. un, peu, un peu plus ouais, tard je dessus, je vais dire. repasser un petit peu plus sur toi. Toi, de ton côté, après la brouhaha, du coup, tu t'installes avec madame et tu prends une première maison, puis après une seconde, je crois, si j'ai bien suivi. Euh, loin de tous les soucis d'appart, de son, ah ouais. de fibres que t'as eu avec l'attente de voisinage et tout que t'as pu avoir, c'est quoi comme confort quand enfin on arrête les galères quoi. Ouais bah après la première maison il y a eu des galères hein. J'avais des souris et tout là. A... Je sais pas si tu te souviens mais j'avais fait un live. Inondation. Inondation et depuis l'inondation plus rien n'était pareil. Je me suis fait inonder en live et ça a débouché des trous. Ça a lancé des souris dans, dans ma maison. <rire> C'était un enfer frère et y a même une souris elle est passée en live. Oh là là. Dis toi que j'allais stream tous les jours. Donc là il y a mon bureau dis-toi. Et pardon, là-bas il y avait un petit trou. Et tu, je voyais les souris passer. Aller-retour. Elles faisaient leur vie. Au début, j'étais dégoûté, terrifié. Au bout de trois mois, j'étais en mode Ouais, ça va quoi <rire> T'as soif Tu veux quoi <rire> ouais, Tu veux quoi Je t'ai ramené la caille, euh, tranquille. <rire> hey, j'étais posé avec... hey, J'étais normal. Je streamais normal. Au bout d'un moment, carrément, c'était pas... devenu normal. Mais pendant ces trois mois, je faisais que de chercher des... une nouvelle maison, tout simplement. Classique. parce Parce à part, tu peux pas, je fais trop de bruit. Désolé, avec vos anciens voisins. Donc, euh... Et là, j'ai retrouvé la, la, la, la maison. Euh, franchement c'est lourd et ouf avec le nouveau décor et tout, tout ouais le... bon après le décor euh, je l'utilise pas trop ah ouais en fait je me suis rendu compte que j'étais un mec qui n'avait pas besoin de décor j'aime pas trop ça je sais pas ça fait trop euh... je sais pas comment expliquer ça fait trop streamer pro euh... ouais. ça colle pas à ton image ouais. ou à même, ne serait-ce qu'à ta personnalité ou ta façon de penser ouais j'ai besoin d'être normal qui n'importe quoi derrière moi et c'est ça le truc pour moi le stream c'est ce que je propose comme contenu et le reste c'est du plus après je comprends les gens qui ont des, des, des décors stylés, des trucs de ouf et tout euh, respect à eux mais moi je sais pas c'est pas mon délire <rire> la chaise et le sac de frappe ah ouais, ah ouais ah, ça c'était mon meilleur décor j'avais une chaise pliant <rire> et mon sac de frappe <rire> la, la chaise elle était posée pour aucune raison et un jour j'ai dit mais non mais c'est pour le côté accueillant tu vois ah le monde la chaise elle était posée là juste depuis que je suis arrivé dans la maison elle était là la chaise <rire> Ah non c'est comme ça j'avais mon sac de frappe que j'ai acheté et je l'utilisais trois fois Et du coup il a servi de décor je sais pas pourquoi il était là le, le, le top streamer au milieu des souris <rire> Ah non, franchement, c'était faisais stades de ouf, il y avait des sous qui passaient. Oh bordel Une fois, il y en a une qui est passée en live, vas-y. Euh, <rire> la reine. Ah, je ne l'ai jamais dit, mais vas-y. La reine. Mais en plus, tu vois, c'est à ce moment où quand tu as commencé à avoir la maison, tout ça, que et, et, tu as commencé un petit peu, qu'on a commencé un peu à te voir partout. Tu vois, dans les streams réguliers, avec des Gotha, des Squeezie, d'autres streamers. Et ça, s'est même ressenti, je me permets, un peu sur, sur tes stades de viewers, de subs et tout. Que, quel feeling ça t'a donné et qu'est-ce que ça a changé par rapport à l'époque avec Sandra Kim premiers mois en solo bah, là en plus, je, je vis avec Bebou, donc t'as vu, euh, avant je pouvais me réveiller à 19h, euh, j'étais un cadavre, tu vois, <rire> j'étais un cadavre, là il faut un minimum quand même, tu vois, et même pour moi, même maintenant, tu vois, il y a un minimum, genre, euh, je, à part quelques exceptions, en général je me réveille à 13h, 14h, grand maximum, mais en général c'est 13h midi, tu vois, D'accord. mais euh, bon, des fois il y a des exceptions, je peux rien, je suis trop fatigué, mais c'est la vie. Mais oui, euh, je sais pas, il y a un nouveau rythme de vie. Euh, je suis épanoui, je suis tranquille. J'ai ma propre vie tranquille, mon plus, petit cocon. Plus serein. Plus... Ouais, c'est ça, j'ai mon petit cocon familial tranquille. Je fais mes petits streams, euh, je vois mes petits animaux. Euh, ma petite... Euh... La petite fiamme, femme, pardon, j'allais dire fiancée, euh, les femmes. Mais euh, ouais, c'est la frappe. Ah, c'est la frappe, je suis tranquille. Et même dans le fait d'apparaître peut-être avec d'autres streamers, faire des trucs, tu vois, j'ai vu des soirées de machin. Ouais, ou c'est ça. Tu... Moi, de toute façon, j'ai jamais été euh, le streamer. Euh, ah non, je parle à personne, je fais mes trucs dans mon coin. Justement, mmh. j'ai bien streamer un peu avec tout le monde parce que... Ça change, tu vois. Ouais. Par exemple, Bob Lennon, j'aime trop streamer avec lui, tu vois. Ah ouais Il est trop fou ce mec, je l'aime trop. Le roi. Et euh, bref, du coup, bah, dès qu'il y avait des trucs, même si des fois, ma commu, ils suivent pas trop, ils mettent du temps peut-être à s'adapter, ils comprennent pas ou ils pensent que je fais ça par intérêt ou par truc comme ça. Non, non, c'est juste que j'aime vraiment bien streamer avec tout le monde. J'aime bien, je sais pas, des fois ça change. Non mais pourquoi pas, hein ça, franchement, et, et par rapport au fait que du coup... Euh... C'est pas comme si tu faisais un feat de rap, tu vois, c'est juste ouais. on va stream, on va discuter, on est tous des êtres humains, on se tape des bars et ça se trouve ça va pas coller, ça va pas coller, ce sera notre dernier stream. Mais, mais bon, et... faut essayer. Voilà, c'est ça. Des fois, tu peux tomber sur des bonnes surprises. Et, et maintenant que, quand tu live, euh, le chat est encore plus actif, qu'il y a plus de viewers, plus de monde, tout ça, t as, t as, ça te fait penser à quoi par rapport au premier mois où tu étais en solo Tu, tu ressens un step-up Tu streams peut-être différemment Ça t'a changé quelque chose Ou pareil euh, Aucune différence Non, en fait, c'est pareil. C'est juste que vu que je stream tous les jours depuis je ne sais pas combien d'années, bah, euh, c'est devenu naturel, frère. D'accord. Dès que je stream pas deux jours d'affilée, mes veines me grattent. <rire> j'ai dit putain, euh, faut que je stream là. C'est bizarre, genre c'est devenu euh, une partie de ma vie. Tu vois, je stream tous les jours euh, et j'ai jamais changé ou fait de calcul, truc bizarre ou quoi. Je suis resté pareil et je pense que ça se voit sur mes lives, euh, surtout ceux de lol. Des, des fois, <rire> ça navigue un peu à vue comme ça. Ah, euh, <rire> des fois je pète des plombs et je leur dis, moi les gars. Euh, parce qu'il y a plein de nouveaux arrivants. Je leur dis les gars, moi je suis un être humain. Donc des fois, je vais arriver, je vais être énervé. Et le stream va puer sa mère. Mais c'est comme ça, frère, c'est comme ça. Bienvenue. <rire> voilà, c'est tout. Welcome. Soit tu me prends avec tous les mauvais côtés, soit bah regarde que quand je suis joyeux. Ce <rire> que quelqu'un il a dit, on fait partie de ta vie, c'est beau. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est beau. Quel est l'apport de Bibi sur la chaîne Comment ça s'est comment ça s'est fait au moment où il s'est mis à, à, à stream un peu dessus Et est-ce que toi, en quelque sorte, vu que maintenant il y a des fois Bibi qui envoie aussi ses lives, ça te permet aussi d'un peu d'alléger ta, ta charge de travail ou alors d'être un peu plus serein sur ça Tu, vois tu sais, tu connais quand t'es streamer, il faut que ta chaîne soit quand même active, ouais, active, tu vois, que ça gagne des subs, qu'il y ait une sorte un petit peu, tu vois, de ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, bah des fois, bah par exemple, quand je suis en day off, Bibi, il lance le soir. Sinon, euh, il, il fait la bibichinale, euh, là <rire> <rire> en ce moment, il est, <rire> il est matrixé par lol aussi. Mais euh, ouais, à l'époque, euh, il faisait du Minecraft. C'était... Euh, c'est même pas moi qui lui ai dit de stream ou quoi, tu vois. C'est lui euh... il t'a demandé, genre, euh, sur la chaîne, si tu veux ou... Non, même pas, en fait, c'est avec Côté. Ils se sont dit, il euh, y a un truc à faire le, le matin. Et Bibi, lui, il aimait bien stream. Mmh. Donc, il a stream et euh, bah, ça a pris Les gens, ils ont kiffé et c'était... C'est devenu un truc euh, normal, tu vois. Il n'y a pas de... Euh calcul ou truc trucs bizarres, etc. Euh, parce que carrément, il aurait pu stream sur sa chaîne ou faire un truc sur sa chaîne, etc. Ouais. Mais nous, on est vraiment en mode euh, familial, tu vois. Ouais, on est Donc... ensemble. Ouais, c'est ça, on est vraiment ensemble pour de vrai, tu vois. Donc, euh, il, a fait, euh, il a fait sur la chaîne, et c'était naturel, tu vois. Ah, ma malgré les quelques, les quelques mêmes... Euh... C'est qui ce mec sur la chaîne, il y revient quand <rire> <rire> Il y a un mec qui était premier degré, il avait écrit ça, on était mort de rire, mais... <rire> Mais ouais, non, franchement, c'est quelqu'un d'incroyable, franchement, je suis entouré que de gens incroyables, incroyable. Toi, ça te permet du coup un petit peu d'être un peu plus serein sur le fait que tu saches que la Mais chaîne va être active, tout je ça pas, cool. depuis que Bibi stream, je stream encore plus, moi, je sais même pas <rire> pourquoi, genre est... Ben, lui qui est en compète, c'est <rire> Ah, je suis en compète, je vais faire deux fois, pas... Non, non, je sais même pas, c'est juste que moi, je stream et bonne chance, tu vois, et après, ouais, forcément, dès que t'es en day off, tu sais qu'il y a Bibi qui va lancer le soir et tout, c'est la frappe. Donc, euh, ouais, c'est... énervé ça énervé à l'époque il y avait un vrai esprit Kameto euh, TV avec tous les streams party game sur ta chaîne, les Goldfeet. Bah, J'en ai fait ah aussi, ouais. on a vu mes horribles ah pieds. Ah ouais, horribles ouais. <rire> pas me rappeler ça, frère. Les Monopoly et compagnie. Des années plus tard, je, je, en regardant un petit peu, j'ai vu chacun essaye un peu de faire son truc. Tu vois, il y, y, y a Fatih qui fait du Valorant, j'ai vu KZ qui stream de son côté, il y, y a Dofla qui fait des lives, tout, tout le monde fait un peu son truc. Est-ce que tu trouves que l'esprit de la Kameto TV est resté le même quelques années plus tard Bah ouais, des fois on fait des Mario Party, enfin euh, des Monopoly, pardon. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période où on en fait moins. Ouais. Parce qu'il y a la nouvelle saison de LOL et qu'on est tous matrixés, etc. D'accord. Mais euh, non, dès qu'on se réunit et qu'on fait un truc de groupe, ça reste toujours la même ambiance. Hein. Ouais, c'est toujours pareil, c'est toujours cool. Pour ceux qui ont vu la roue de l'enfer, euh, je sais pas si t'as vu. Non. C'est le concept du siècle. Raconte. écoute moi Alors, écoute bien. Toute la Camuto TV va sur TS, il y a une roue avec les blasts de chacun. Ok. Et euh, la roue, elle tombe sur euh, n'importe qui. et il doit nous stream sa solo queue sur Discord. Ouf. Avec le son. <rire> Mais c'est de la hagra de ouf ça C'est de la hagra de ouf Et du coup, euh, s'il si gagne, il choisit euh, le suivant. D'accord. S'il perd, on relance la roue, tu vois. Et lui, il est plus dedans parce qu'on a fait des améliorations un peu. Classique. Et du coup, ouais, bah si tu regardes ça, tu vois que ça a pas changé. C'est de la hagra de ouf Ah non, pour lui C'est Quand il y a un truc qui tourne là, je priais toute ma vie pour pas passer. <rire> et après, quand t'es dans la game, donc, au début, tu vois, tu vas le charger en mode Ah, qui t'es trop nul, là, Annie Et après, quand tu vois que la game va bientôt se finir et qu'il va peut-être te choisir, t'es en mode Tu, tu regrettes ah, d'avoir vanné trop fort. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Ah, il y en a, ils parlent plus, hein, là <rire> ah, C'est vraiment, c'est un Ouais, t'as raison, ton ADC était pas au courant. Ah, ouais, non, franchement, il a pas eu de chance, les gars. <rire> ah, non, et du coup, ouais, sur ça, ouais, après, peut-être qu'on fait, on fait un, un peu moins de choses ensemble. Ça, mais l'esprit est toujours le même Quand on se regroupe, c'est toujours pareil. Quand on fait des customs, des trucs comme ça, on a toujours été euh, pareil. C'est juste que peut-être qu'on se capte un peu moins parce que, comme tu l'as dit, tout le monde est sur ses bails, euh, à droite, à gauche. Et euh, là, en ce moment, c'est des périodes où on ne fait pas trop de trucs comme multi. Mais euh, ouais, quand on est en groupe, c'est toujours pareil. Ça te fait plaisir aussi de les voir peut-être lancer un petit peu leurs trucs C'est lourd, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Que tout le monde ait son petit truc à côté, euh, que tout le monde se mette bien, c'est le principal. C'est top, ça fait plaisir. Euh, je reviens un petit peu sur la Carmine, du coup. Euh, fin, bon, tu vois, on mixe un peu tout. Mixe, ouais, comme ça ça, de... ça fait pas trop de... Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est pas mal. Genre, voilà, je sais les fiches sont bien travaillées. On essaye de... On est à la sixième, <rire> voilà, je, je me permets, ça fait 1h20 d'émission, je que vous passer un bon moment, les frérots. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à la faire. Et... Encore une fois, merci, Kamel le frérot, d'être euh, venu, c'est lourd. Avant la question, il faudrait que tu refasses un Golfit. J'ai envie, envie d'y repasser parce qu'il -y. y a trop de trucs non réglés. Si un jour, t'en fais un... Vas-y, vas-y, je t'oublierai pas alors. J'ai envoyé un DM, t'inquiète. C'était bien drôle à l'époque.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 C'est lui qui est venu vers nous, tu vois, donc déjà rien que ça, t'es oui, en, euh, ouais. en mode... Bien que stylé, ouais. en salut Martin, ça va Martine, pas pu, euh, calme. Salut Martin <rire> Oui, oui, c'est vrai que c'est nous, la CACORF, c'est... Oui, c'est vrai. T'es bien renseigné. <rire> ouais, c'est vrai que c'est nous, il y a un problème <rire> Non, non, tranquille, cool. du coup, il vient, on fait un call, etc. Il nous parle de sa motivation, de son état d'esprit et tout. Et là, on est en mode, waouh, ouais, ouais, ok. Ah, ça, c'est un mec, c'est un athlète, tu vois, c'est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 Là c'est un roster qui ah oui bah Razor cumanoïde upset Yang ah ouais, voilà. tu sais que tu vas là-bas c'est pour jouer les boards etc tu vois et donc refuser quand même c'est c'est bolzi ouais il aurait accepté j'aurais jamais j'en aurais jamais voulu de ma vie tu vois ouais bien sûr normal mais le fait qu'il refuse je suis mais reconnaissant toute ma vie ça te donne encore plus d'amour à ah ouais, la personne tu gros. vois. de toute façon il fait le job il n'y a rien c'est les gens ils s'arrêtent sur un mauvais début de saison mais t'inquiète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 que de recevoir des critiques, etc. etc. Parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais chez Eclipsia. Quand je gagnais, ça me disait, waouh Kameto, trop fort, Nani et tout. C'était bien. Mais après, quand on perdait, que, je ne sais pas, moi, je ratais un smite ou un truc comme ça, et que j'allais voir la rediff du chat, j'avais envie de m'arracher le crâne. faisait pas ah, plaisir. Cassez-vous, j'ai même plus envie de jouer, frère. <rire>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 Mais ouais, mais justement, c'est en passant par là que les gens ils vont comprendre au fur et à mesure. Ça se trouve, euh, là, il y avait rien. Ouais. Et là, c'était aussi une histoire de timing. Ouais, ouais. Parce que le la veille, je crois tu avais la euh, ligue espagnole qui a tweeté sur Reckless ouais. L'enchaînement, oui. Ouais, en fait, il y a eu un enchaînement <rire> où les gens étaient en mode Vas-y, laissez-nous tranquilles, tu vois. <rire> ouais, laissez-nous souffler. Ouais, ouais, je voilà, c'est ça. Ça s'est tombé sur l'or alors qu'elle faisait juste son métier, elle a rien fait de mal dans, dans le truc. Donc, euh, au final, c'est parti en coup, pour rien.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 En parlant un petit peu du coup des, des ultras, on les a vus euh, au KC expérience et tout. Il y, y a de vrais KC, mecs. Ouais. KC, pardon, effectivement. Il euh, y a des vrais mecs qui découvrent un peu le côté supporterisme, le côté ultra avec vous. Qu'est-ce que tu penses un peu de toute cette communauté qui se déplace dans toutes les salles en France, en Europe, en qui regarde euh... tous les matchs, qui achète le merge, qui suit et tout Si tu avais un mot pour euh, parler d'eux, les décrets, qu'est-ce que tu penses de ces mecs-là Mec, T'es fou quoi. C'est incroyable frère, ils sont autant passionnés que moi, voire plus. Genre, moi, des fois, au KCX, j'ai même pas envie d'être sur scène. J'ai envie d'être dans le public et de crier comme un dingue, d'être eux, en fait. C'est ça le truc. C'est que moi, je les kiffe trop. Quand je suis allé en Espagne, à Barcelone, j'ai vu, il y avait fou le monde. Ça criait, ça défendait les couleurs du club. Ça a climatisé une salle à 300. Euh, à 300, ils ont fait plus de vestes, et de n'importe quoi. Moi, j'étais dans ma petite cave, je voyais pas exactement, mais après, j'ai vu des vidéos et tout, j'étais comme un ouf. Ah non, moi, ces mecs-là, ils me font rêver. C'est trop, trop bien. Moi, frère, quand j'ai vu des mecs distribuer des chants, Là, j'ai vu. Et ah, il y fait. avait le full champ et tout, c'est. Ça, c'est beau! Bah, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui regardent l'e-sport maintenant, qui viennent du foot, etc. Mmh. Peut-être qu'ils ont mangé un peu trop de, <rire> de pochettes. <rire> <rire> <rire> ou d'entraîneurs euh, scatophiles comme tu aimes bien faire, surnommé <rire> Ils se sont dit vas-y nique sa mère moi maintenant c'est l'e-sport <rire> De toute façon tu les vois les gars ils tout tout, quand tu regardes <rire> FC Barcelone ils se disent vas-y bon euh, j'arrête de regarder j'en peux plus Bref et du coup bah, ils ont apporté tout le délire euh, parce qu'il y en a qui regardaient beaucoup de foot et tout avant et Ils ont apporté ce délire en plus dans, dans l'e-sport et dans la CACORP et donc franchement, grand respect à eux, parce que c'est incroyable. C'est vraiment... Euh... Frère, le premier cas KCX, le, le, le show, il commençait à 18-19h. À 15h, tout le monde criait dehors avec des tambours et tout. J'étais en mode, mais wesh, on est où là Des C'était incroyable. 15h à l'adjeter, ils tous en train de crier. J'étais en mode, mais là, on est vraiment dans un stade de foot, en fait. C'est la même chose, c'est la même ambiance. Exceptionnel. Incroyable. Tu t'imagines un genre des matchs domicile extérieur en e-sport Moi, j'ai dit ça une fois... Aller dans l'équipe, <rire> on m'a traité de gros larmes. <rire> Pardon Les tarots dans les commentaires, ouais. là. Oh, les bâtards. <rire> Paul arrivait, il m'avait fait une interview et moi j'étais un peu rêveur, j'étais en mode. Mais moi je pense dans le futur, on aura le k Stadium et qu'il y aura des matchs aller, euh, retour, etc. Et je le pense vraiment que dans le futur, ça sera ça, tu vois, c'est la, la, la, la, la suite pro... logique. Pour ouais, c'est ça, pour moi c'est la suite logique, tu vois. Et euh, parce qu'à chaque fois qu'on fait des salles, c'est rempli, les gens ils viennent, ils hurlent. Donc je me dis c'était euh, une petite salle à Paname euh, ah ouais. les gens ils viennent regarder le match ils viendront je pense tu vois Énervé. et en plus ça rajouterait un côté régional tu vois Ouais par exemple avec un quelqu'un qui représente Paris euh, je sais pas il y avait MCES à Marseille d'autres peut-être que vous me citerez d'autres euh, euh, structures dans d'autres villes tu vois mais ouais ça peut donner Ouais ouais sur... euh, après c'est ça et et euh, à chaque fois maintenant que je vais dans l'équipe je lâche des phrases pour bien trigger les mecs tu le sport parce que je sais qu'ils vont me citer, ils vont avoir trop les nerfs Ouais <rire> c'est qui ce gros lard, la nanny connait rien, laissez le truc sport tranquille Ultra vous dites En fait les mecs du sport ils comprennent pas que c'est pas, ok c'est le même terme ultra ça leur pas réservé Mais ça c'est rien à voir avec les ultras du sport et je comprends ceux qui pètent un plomb Mais en fait la commu qu'accorde pour l'e-sport c'est des ultras je sais pas tu vois ce que je oui, veux dire Oui de ouf de ouf mais, mais c'est sont... totalement ça. ça tu vois. C'est pas les ultras du foot, où c'est vraiment encore plus poussé, etc. Mais pour l'e-sport, on n'a jamais vu ça. Des... Des gens qui se déplacent à Barcelone pour crier à 300 contre 10 000. Et genre, comme un stade de foot, tu ah vois. Oui. C'est comme Mais... un parquage. Euh... Puis, il faut laisser le temps au truc de se faire aussi, frère. L'e-sport, en réalité, de la manière dont on le connaît ces dernières années... Euh, allez, l'e-sport, ça a un peu plus de 10 ans, tu vois. Genre... Après bien sûr, il y avait des lanes de garage en 2006, ouais, 2005 ça, et tout. Ça, bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est que l'e-sport dans son développement, c'est encore tout jeune par rapport à du football et d'autres sports qui ont des dizaines ouais, d'années derrière eux. Ils ont tout, ils ont tout de, de, depuis longtemps. Quoi. Donc du coup, ça des trucs que là on est aux prémices mais dans 15-20 ans, ça se trouve faire des deps pour ton truc e-sport et tout machin, ça se trouve ce serait un classique, tu vois. Ouais, ouais c'est ça. Ça choquerait personne. Des jeunes ça se trouve, frère, je me permets même une pensée comme ça, mais tu vois ton daron qui te rend fan d'un club de foot, ça se trouve, des ultras seront darons et leur fils sera fan de la CACORP. Mais tu sais que je rigole, mais ça se trouve, c'est vrai. Ça se trouve, c'est vrai. Tu vois Tu sais pas de quoi c'est vrai. Dans 10 ans, dans 20 ans, c'est... Ce serait ouf C'est ça, des grands clubs de foot, ils ont je sais pas combien d'années, là, du coup, c'est... Mais ce serait ouf, franchement. C'est ouais. normal, hein. au bout d'un moment, c'est des générations qui se suivent. Ah, rigoler, peut-être que ça ouvre. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, dire ça, je trouve, en 2021, 2022, c'est vrai que ça a l'air peut-être un peu bizarre. Ouais, mais maintenant, tu peux tout prévoir. <rire> mais mais je vous jure que là, ce qui se passe en 2022, si, je vous... si on avait fait un sacré Rolib il y a 4 ans et qu'on avait dit ça, on nous aurait déjà regardé avec des ouais, ouais, ouais, ouais. Donc en vrai, tu sais pas de quoi le, le, le, tu vois, la finalité, l'avenir sera fait. Et, et je pense pas que c'est si farfelu de le penser, même si... Ça... Bah, les... Moi, je te dis, les nouvelles générations, elles sont à fond dans ce qui est les jeux mobiles, les Fortnite, les trucs comme ça. Et dès que tu grandis un peu, bah, tu as envie de tester d'autres jeux, mmh. d'autres trucs, etc. Ou même de t'intéresser à l'e-sport. Donc, il y aura forcément beaucoup plus de monde. Déjà, nous, notre génération, on n'avait pas d'accès à Internet ou de trucs avant euh, 15, 16 ans, je ne sais pas, tu vois. Avoir son, son téléphone qui va sur Internet, c'est un truc de ouf, tu vois. Et là, les gens, ils l'ont à 8 ans, frère. À 8 ans, ils ont des, des tablettes, des smartphones. Euh... C'est pas la même chose que nous, je parle comme un vieux, sa mère. De ouf. <rire> Kamel, tu vieillis, frère. Non, mais c'est vrai, à l'époque, ah oui, avoir oui. un téléphone avec de la 4G, il euh, y avait le forfait Néo, ça faisait tourner un téléphone pour envoyer des textos illimités, c'est tout, tu vois. <rire> mais ouais, là, là je pense que les jeunes générations et tout bah, vont avoir beaucoup plus facilement de liens avec l'e-sport que celles déjà présente, quoi. Carrément. Donc, forcément, ça va, ça va péter. On est d'accord. En parlant de ça, dans quelle mesure la, la Carmine va continuer son développement en termes d'équipe On s'en rappelle, vous, vous avez eu votre titre sur TFT, Bren sur Trackmania, des joueurs Rocket League. Bah là, forcément, on pense à d'autres jeux, des CS, Valorant, peut-être FIFA, je ne sais pas. C'est prévu ou voulez-vous stabiliser à l'heure actuelle sur, sur ce que vous avez et investir dessus Non, moi, tu sais, moi, j'aime bien l'e-sport de tous les jeux. Je regarde tout. D'accord. Que ce soit du CS Go, du Valorant, même Smash, je regarde vraiment pas mal de choses. Mais euh, il faut que ça vienne en, dès que c'est le bon timing, tu vois. D'accord. Donc dès que ça sera le bon timing pour d'autres jeux, on ira sur d'autres jeux. Genre une équipe qui est dispo, ou peut-être un slot, ou peut-être un sponsor euh, Nous, on a les fonds nécessaires, il y a un sponsor, euh, on a envie, il y a un move avec une équipe ou des joueurs libres, etc. Il y a un truc à créer, bang, on y va, on fait, on fait un truc. Parce que vraiment, on, on est une structure qui vise la gagne, tu vois. Ouais. Donc, euh, on la gagne en général. Ouais, ouais c'est ça, on ne peut pas venir en, dans un timing juste pour venir. Et euh, vas-y, euh, on verra ce qui se passera. Non, quand vous viendrez, ce sera pour gagner. Ouais, on vient pour gagner, tu vois. Après, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, ça, c'est autre chose. Mais l'objectif, c'est de gagner. D'accord. Donc, euh, autant mettre toutes les chances de notre côté. Putain, moi, je kifferais vous voir sur CSGO. C'est ouais, un avenir. J'ai ouais. pas envie que tu me lâches tout de suite. Ouais, là, mais, sais, vraiment, je... ah, CSGO, c'est la frappe, regardez. CSGO, frère, je serais en feu. <rire> je serais en feu. Moi, j'aime trop CSGO. En plus, ouais, donc... Je sais que toi, tu regardes depuis longtemps. Ouais, c'est ça, j'aime bien regarder tout de C'est énervé. Moi, je regarde tout ce qui est major et tout euh, à chaque fois. Euh... Et à chaque fois, je suis comme un ouf. Alors ah, tu que... vois le truc. Ouais. Tu vois, j'étais à la place première à Copenhague là, quand, en novembre dernier. Mmh. Je l'ai vu. La folie, frère. Ouais, je suis jamais allé à un événement IRL CSGO. C'est exceptionnel. Euh... Ah, ouais, J'ai fait le Starladder de Berlin et lui, exceptionnel. Ok. Vraiment incroyable. En plus, à chaque fois, c'était des timings où j'étais dans la ville déjà et il y avait l'événement en même temps. Genre, j'y étais par hasard. Ah vois. ouais, ok, ok. Je me et... disais, wesh, il fait des déplacements intérieurs. <en terre." rire> Non, ça, on dirait il est parti voir Dortmund, Bayern, <rire> <un> midi. <rire> ouais, j'ai fait frère. Starlander, Starladder, j'ai fait le Blast. <rire> j'ai dit, ouais, je suis les fous. <rire> en fait, si tu veux, j'étais dans les villes euh, au ah ouais, bon moment genre, ouais, ouais, est Du coup, autant allé voir. Euh... Oh, incroyable. Tu sais, ça envoyait un petit DM et tout, j'avais le plug. Ouais, C'était euh... lourd. Mais donc, du coup, incroyable. tout ça pour dire, si tu peux faire un événement CSGO, vas-y, parce que ça va te mettre la flamme. Ouais, aussi. ouais. C'est incroyable. Mais ouais, ouais comme je t'ai dit, moi, je suis fermé à aucun jeu. Euh, J'adore l'e-sport en général. D'accord. Ok, je viens de LoL. Et c'est mon jeu de cœur, mais l'eSport en général, je kiffe ça, tu vois. Incroyable. Ça ne me dérangerait pas de cast 24 sur 24, 7 <rire> jours succès. <7. rire> voilà. Twitch.tv slash Kameto TV e ça fait tous les jeux, <rire> la folie, frère. Là, ça enchaîne. ESEA, plein de trucs et tout, c'est marrant. Il euh, y, y avait un petit débat, donc je me suis dit, tiens, à voir ton avis, maintenant que j'étais ici, ça, ça peut être intéressant. Il y, y a BDS qui, euh, qui a repris une partie de vos anciens joueurs pour les associer. Est-ce que tu penses qu'il y avait aussi un peu un côté marketing, à reprendre des joueurs qui ont la cote et qui ont déjà joué ensemble, ou tu penses c'était juste histoire d'avoir un francophone avec les meilleurs, et c'était eux à ce moment-là. Euh, non, il y avait un côté marketing. Moi, je le sais. J'ai des informations extra trucs, mais euh... après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est leur roster, c'est le truc. Après, nous, forcément, on avait un peu le seum, on était en mode, euh... c'est notre équipe. C'est notre histoire. Ouais, c'est notre équipe, c'est notre hype, etc. Euh... Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais euh, il y avait un côté marketing derrière, c'était sûr. Et après, c'est pas que marketing, parce que les joueurs étaient vraiment bons. Bah oui c'est pas comme si on allait cracher sur nos anciens joueurs parce qu'ils ont tout gagné chez nous. Ils méritaient tous d'aller en LEC. Donc, euh, ils y sont allés. Euh, et euh, bonne chance à eux. J'ai vu, ils ont fait 2-0 la semaine dernière. C'est ouais, ce que j'allais dire. Ils commencent à remonter un ouais, petit peu. après un début à débuter. Euh, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'en euh, soi, même ça se comprend, tu vois, en réalité. Bah, marketingment euh, parlant, euh, ça a du sens. Tu peux pas faire mieux, quoi. Quand es une structure francophone, euh, récupérer les, les joueurs de la structure la plus hype, euh, c'est logique. Après moi j'avais le seum, j'avais le seum, c'est normal, c'est ce normal, euh, toi aussi toi ça se comprend, c'est logique, c'est logique pour moi aussi frère, j'ai droit frère Bah oui bien sûr, y'a pas de soucis, y'a pas de reproche Après ils ont appris que les joueurs aussi, ils ont, ils ont même recruté la souris de la... <rire> la souris de la maison <rire> Ah ouais, frère ils ont rien lâché ces bâtards Non mais franchement, euh, bonne chance à eux ah, C'est marrant, c'est marrant. Je vais te poser une question un peu plus générale, cette fois pas eSport, pas Carmine. Qu'est-ce que tu penses, en moment, c'est un peu générique, mais du, du, du Twitch français actuellement, des initiatives, des émissions, la façon dont ça fonctionne, ce qui est produit dessus. Est-ce que t'es autant impliqué toi qu'avant dedans ou t'as pris un peu de hauteur et tu fais tes trucs dans ton coin, tu regardes ça de loin non, moi, je fais mes trucs... Euh, déjà, j'ai toujours fait mes trucs dans mon coin de base. Et après, s'il y a des projets en commun avec d'autres streamers et tout, je suis là. Mais le Twitch français, franchement, il est, il est vraiment incroyable. Il est diversifié de ouf. T'as as de tout, en fait. T'as Billy, Amine qui sont arrivés. Ils ont fait une dinguerie. Ils ont révolutionné un peu la plateforme à leur, à leur, à leur image. Mais d'un autre côté... T'as PA, etc., qui sont toujours là aussi depuis longtemps, qui font toujours leur délire. Ouais. Il y a nous de notre côté. Il y a Gotha. Il y a les Squeezie, etc., aussi, avec l'Oclear. Il y a Ponce, Antoine Daniel, JDG. Bah, les Zera, tout ça. Ouais, c'est ça. Les Zerator, les Kenny, les moments. Tu vois, tout le monde a sa, a son petit, euh, a son petit monde. Et de temps en temps, il y a des petites connexions entre les mondes différents. Et c'est de la frappe. Et en plus, t'as plein de, de petits streamers aussi qui, qui grindent, qui montent, qui tentent des nouveaux projets, des nouveaux trucs. Donc c'est vraiment, en fait, sur Twitch FR, tu peux tout trouver, tu vois. Donc du coup, tu trouves à l'heure actuelle que la scène est bien et que ce soit les connexions ou alors ce que chacun fait de son côté, c'est lourd, genre. Ouais, c'est ça. Moi, je suis dans mon coin, tu vois. Je fais ce que j'ai à faire avec, euh, avec les miens. <rire> et des fois, il y a des, des petites collabs à droite, à gauche. Et moi, comme je te dis, j'aime bien streamer avec tout le monde. Donc euh, je, des fois, je regarde, des fois, je participe. Euh, Franchement, c'est trop lourd, il y a vraiment de tout. Incroyable. Il y a vraiment de tout, si tu veux, de la culture, tu peux aller voir Rayou, si tu veux de la haine, tu peux venir voir à la maison, <rire> <rire> si tu veux des fers, tu peux aller voir Joël, tu peux tout voir, il y a tous les zélos, il y, y a de y a, tout et de il y a, rien. Y a tous les trucs, tu vois, il <rire> y a tous les trucs. À boire et à manger, à boire et à manger. Euh, t -t tout en sachant que c'est, là, là, c'est question en vrac sur plein de petits sujets et tout, tu vois, on termine euh, gentil. Tout en, tout en sachant que c'est un objectif final pour vous, c'est quoi un peu ton avis sur le débat ligue ouverte, ligue fermée Vis -vis de la LEC, du coup. Ouais, ouais bien sûr, bien sûr, vis-à-vis -vis de la LEC. Bah, pour moi, en vrai, Ligue ouverte, ça force, en fait... Euh... En fait, regarde, quand c'est une Ligue ouverte, ça force ton, ton équipe à faire quelque chose euh, de bien, tu vois. Parce que là, j'ai l'impression, avec les ligues fermées as la LEC, il y a des équipes qui... Euh... Sur certains splits se permettent... Qui euh... se branlent, quoi, en fait. dire, ils ont rien à foutre, parce que dans tous les cas, il y a la sécurité du spot... Si ça passe pas euh, ce spring, c'est pas grave, on, on truc au summer. Ça passe pas ce summer, mais c'est pas grave, on fait au spring. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, il bah, y a des équipes qui, au fil des années, elles perdent un peu, je sais pas, peut-être la flamme de, de l'e-sport, en fait. Et elles se laissent aller, et, ça fait des, et du coup, ça te fait des ligues où il y a des équipes qui sont un peu moins bien. Après, j'entends l'argument de la sécurité, mais justement, parce qu'au final, c'est dur d'aller vendre un projet. Maintenant que je vois avec la CACORP, quand t'as un gros projet... Si tu vas leur vendre que tu es en ligue euh, LEC et que à tout moment bah tu peux partir, ça peut faire fuir des marques, ça peut faire fuir des euh, des, euh, des partenariats, ça peut rendre un peu fragile ta, ta structure, mais c'est aussi le jeu du sport. Mais c'est aussi le jeu du sport et moi euh, je suis un mec as à la compétition donc euh, je serai plus ligue ouverte tu vois. Ligue oui, ouverte à fond. Or euh, le split d'avant ou ce que tu veux tu vois le fait qu'on ait volé les joueurs etc c'est pas grave. Mais hors ça, de base j'étais ligue ouverte, tu vois, moi je un mec qui, bah, j'ai vu le foot, c'est bien que tout le monde ait sa chance, tu vois. D'accord. sont un petit club qui crée une histoire. Euh, et... ça, ça, ça vous parle, ça Ouais, c'est ça, qui fait son histoire et au final, il perd, c'est bah, bravo à eux, tu vois. Énergale. Et au moins, ça force les autres clubs à toujours aller chercher meilleur, mieux, etc., et à pas à se laisser aller. C'est ça, pour moi, l'argument le, le, principal. C'est ok ça apporte de la sécurité, mais du coup, c'est de la sécurité de... De chill, ouais. Ouais, voilà, je suis bien. <rire> je suis bien. pas, de la, rien pas pour ouais. lourd, de la sécurité vrai, pour construire du lourd, c'est de la sécurité pour des ça. fois se permettre de ronfler. C'est ça. Je vois. Ouais, ça doit être le revers un peu de la médaille aussi. C'est ça. C'est ça... aussi la conséquence, on va dire. Pour... pour terminer un petit peu, au lieu de te demander un peu génériquement, c'est quoi tes projets, les projets Carmine, perso de ça, je vais te demander. Et comme ça, on pourra peut-être ressortir cet extrait dans quelques années. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Kamel Kebir dans sa vie, dans sa carrière et pour sa structure euh, Attends, ok. Pour la structure, gagner les Worlds de League of Legends. D'accord. Et de tous les jeux en fait, tout simplement. Mais gagner les Worlds de LOL, c'est vraiment, euh, c'est l'objectif, euh, tu vois, de fou. Mm -hmm. euh, c'est l'objectif ultime, c'est la fin, c'est la fin du jeu, quoi. Il euh, y avait, attends, il y avait dans la structure, carrière. Euh, streaming, euh, que je passe master. <rire> <rire> ah ouais, c'est du court terme quoi genre <rire> Très court terme Non parce que dès que je vais passer master, je vais pouvoir re-stream comme avant et tout, et ça va me rendre heureux. Là le problème c'est que je suis pas heureux quand je, joue, je stream et je joue à LOL. Je suis pas heureux et dès que je vais pouvoir re-stream comme avant, je serai heureux donc le plus vite possible le De mieux c'est retrouver bah. le bonheur. Voilà, tu vois, c'est ça. <rire> c'est ça et euh, dans ma vie bah inchallah acheter ma maison, me marier et avoir mon premier enfant. Et oh bah c'est beau. C'est oh très, très très beau. Et ben bah, je te souhaite Inch'Allah tout ça mon frère. Merci. Et ça vient conclure gentiment cette émission. Eh ouais. Merci, merci à toi le frérot. Quasi deux heures franchement. Franchement c'est passé vite. Hein. Exceptionnel. C'est bah, trop trop vite. Franchement merci à vous les frères d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de voilà, construire le truc tu vois. Carmine, Kamel, Kamel, Ouais Carmine. pas trop dans un... Capté... Et On ignore l'autre. C'est ça, ça. c'est ça. Je voulais vraiment, tu vois, faire en sorte que ça soit un petit peu construit comme ça. Je pense l'avoir fait correctement. Merci pour. Euh, bah, t'as donné à Grail, hein. voilà. Je ouais, bah, l'expression. Bah, tranquille. Je pense que ça t'a fait plaisir aussi un peu, tu vois, de pouvoir parler. Ouais, de ouais, ouais euh... c'était bien. Euh, moi, je, moi, je kiffe, moi, ouais. les trucs comme ça. De toute façon, il n'y a que ça ici, donc, euh... donc. Énervé. Let's go. En plus, t'as accepté direct, donc vraiment, le frère, ça fait super plaisir. Les frères qui nous suivent, j'espère également que vous avez passé une bonne émission. Vraiment, moi je vous le dis, ça fait plus de 100 émissions de au libre vraiment je prends toujours autant de plaisir à le faire, donc c'est extrêmement lourd. La semaine prochaine, je reçois SDM, Zaccorolib, Xbox Capé donc un artiste dans deux semaines, Fuck Carnage viendra ici. Et en mars, j'aurai JDG, ce sera très cool, il y aura des mecs, entre. Et pour ceux qui ont raté toute l'émission, la rediff, regardez, est 19h50, à 21h et sur ma chaîne YouTube. Voilà, nous voilà. On, je sors les trucs très vite, donc vous aurez le truc avec les timecodes et tout, propre, vous pourrez kiffer de cette manière. Zaccorolib c'est terminé pour cette semaine, je vous remercie d'avoir suivi. Euh, le frérot, Kamel, merci encore une fois d'être venu, merci franchement mec. ça m'a fait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée Ciao, ciao les mecs Ciao